Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach en roue Libre, quatrième épisode de la saison. Je suis ravi d'être avec vous, les amis. Alors, comme je l'ai déjà dit souvent en début d'émission, Zach en roue Libre, des fois c'est enregistré, des fois c'est en live. Vous me voyez avec la petite tablette ici On est en live aujourd'hui, nous sommes en live. Donc, je vous vois dans le chat, vous êtes en feu. J'ai vu déjà des personnes qui m'ont salué, qui ont dit « Salut Zach, le mec qui tape des gens sur l'autoroute ». Merci encore pour cette réputation. J'ai un mec ici qui a participé, entre autres, hein, mais on va en discuter un petit peu plus tard. Nous sommes au quatrième épisode de la saison. Nous avons commencé cette saison en recevant Narcus, nous avons eu Treton, nous avons eu la semaine dernière Kenny S, Légende de CSGO. La semaine prochaine, j'aurai deux pieds l'eau, ensuite Chaud pour terminer ce mois d'octobre. J'ai déjà commencé à mettre le petit calendrier du mois de novembre en place. Je vous communiquerai ça en temps et en air. Mais aujourd'hui, on est parti pour une émission que beaucoup de monde attendait. On va plier ce classique-là. Aujourd'hui, je suis avec avec Amine, comment vas-tu le frérot Ça va super, comment, comment tu vas Zach Bah ouais, écoute, ah, bien, bien. Ouais, ça va. Je fais comme bien à la bien. télé, tu sais on fait croire qu'avant on s'est pas croisé. Euh... <rire> J'espère yeah. que tout le monde va bien aussi dans le chat. Moi euh, ça, ça va bien, tout va bien, il fait beau. Euh, tu es super gentil, ton équipe est super sympa aussi. Et euh, je suis content d'être avec toi tes potos. Ça fait plaisir, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui disaient mais il est pas sur Popcorn après, bah, il fait les deux le frérot, hein, le mec en Oui enchaîne, je, fais hein. les, je, fais les deux, je fais les deux, je fais les deux, juste après avec le poteau Domingo. Et je suis venu, euh, j'ai accepté ton invitation avec euh, plaisir. Et, euh... Et pour la première fois de ma vie, ouais, je fais une interview parce que ce n'est pas, pas un exercice que j'ai l'habitude de pratiquer. Mais je sais que je vais être un peu à l'aise avec toi. Ah, ça va bien se passer, il n'y a pas de souci. J'ai eu Billy l'an dernier, j'ai eu du monde depuis. Je crois, je crois que tu es quasiment ma centième personne que je reçois. Ah ouais Ouais, ah ouais, gros. Donc, vraiment. T'en en, es à la centaine là oh, bon, Ouais, à peu près, ouais. What the fuck? Ah oui, oui nous, sommes, nous sommes une institution. Zach Orlib, un monument de Twitch. Donc, non, merci. Hein, vraiment, tu m'as donné la, la, la primeur comme ça de, euh, de, de te recevoir. Donc, on va voir plein de points aujourd'hui. On va parler de toi, on va parler un peu de ta carrière, des choses que tu as pu faire, de ton avis sur des sujets d'actualité. Nous allons revenir également sur le Five Club que tu as fait ce dimanche et qui s'est très bien passé. J'y étais également. Et, et puis voilà. Donc, euh, au global, Zach Orlib, c'est un, un début, un start. Donc, on veut en apprendre un petit peu plus sur toi. Je vais te demander qui es-tu? D'où viens-tu? Et quel a été ton parcours scolaire, monsieur C'est à toi. Bah écoute, euh, qui je suis Je m'appelle Amine. Maintenant, je suis un streamer. Est-ce que, est que je peux être considéré comme streamer ou pas Ou je suis toujours Twittos, Zach Pour moi, maintenant, tu es streamer. Et ok. Franchement, et, et, et, non, et Je fr... pose la question, on ne sait jamais. Je te réponds. Fut, une, okay. époque, fut une époque, tu étais beaucoup plus dans l'humour, Twittos, etc. Oui, voilà. Et ça, on va en discuter. Mais là, maintenant, tu es streamer, pro. Ok. Donc, euh, du coup, bah, je suis streamer, selon Zach. Et euh, j'ai 27 ans. Je viens du 93, à si, euh, je m'en cache pas, hein, je sais que je dis, ah, tu donnes ta ville, tu donnes ton truc, mais bon, les, les, les, les gens, les gens ne sont pas, enfin les gens sont bienveillants, enfin euh, surtout dans ma communauté, il y a aucun souci. Euh... Et puis voilà, c'était quoi Il y avait d'autres questions Ouais, de ton parcours scolaire, de ton là-bas. Oui, donc en gros, moi, non, peu... en gros, je, je suis né en Normandie. Euh, J'ai fait toute ma vie dans le dop mais je suis né en Normandie. Je suis né dans l'heure, dans une, petit, une petite ville qui s'appelle Louviers. Ma mère a fait 8 mois à Paris, 1 mois là-bas, et Ouh. elle m'a pondu là-bas. <rire> Parce que ma grand-mère <rire> habite là-bas, elle m'a produit là-bas, mon père qui me raconte ça, il est dépité, il m'a dit j'ai dû rester en Normandie. Ah mais non, ouais non, laisse tomber. Donc, ta mère elle est en fin de couche comme ça, huit ah, mois, alors, elle est allée chez, chez sa mère. Le mais... ouais, dans les arrêts de Dieu, elle a une Sergio Ramos en Normandie. <rire> ah, c'est terrible, c'était vraiment. Louviers. Euh, Louviers, la ville, c'est des montagnes et la ville au milieu un ED pour toute la ville enfin tu vois un peu le, le... c'est sympa c'est sympa, sympa. c'est cool euh, et du coup oui je suis né là bas mais j'ai grandi à dans le 93 d'accord euh, bah, à Drancy du coup j'ai fait vraiment toute mon enfance ici euh, ça va, ça se passait ça va super j'ai l'enfance banale d'un jeune de banlieue d'accord voilà euh, entre tout ce que tu peux voir euh, les, les, les, les fréquentations les bonnes comme les mauvaises euh, euh, les darons qui, qui, qui m'ont suivi de près ou de loin dans mon éducation et dans ma scolarité. D'accord. Euh, euh, primaire, collège, tout s'est bien passé. J'ai sauté une classe. Oh, oh Oui, bah, je savais lire et écrire à 4 ans. Propre De base, j'étais parti pour être un surdoué. Et puis, quand j'ai découvert un peu ce que c'était que la liberté... Euh, Ça t'a... Oui, malheureusement, je suis un élève... J'étais quelqu'un qui avait quelqu des problèmes de concentration. Je ne sais pas rester focus sur un truc. Euh, je ne sais pas faire deux choses en même temps. Je ne sais pas rester sur un truc sans, sans m'éparpiller. Euh, ouais, typiquement, tu vas me poser une question. Je vais te parler d'autre chose au bout de deux secondes. T'inquiète, <rire> c'est aussi mon rôle <rire> tu vois ce que je veux dire, C'est mon rôle. Euh, et euh, du coup, j'aimais ai, bien vriller, faire des conneries. Je suis devenu un peu hyperactif. J'étais un peu l'enfant... Euh élève un peu, un peu casse-couille, on va dire, du fond de la classe, mais qui arrivait quand même à se démerder avec son petit 12 de moyenne, tu vois. Donc voilà, je suis arrivé jusqu'au lycée comme ça, j'ai eu mon bac SI, euh, j'ai fait un bac plus trois, j'ai un, un bac informatique réseau. Ah, c'est propre, ça euh, J'ai ma sécurité, mais quand je suis arrivé au bac plus trois, bah, euh, je me suis rendu compte que... C'était pas ton je délire C'est mon délire, j'aime bien l'informatique, mais je faisais ça uniquement par sécurité, tu vois. Euh, je sais que demain, imaginez tout ça s'arrête, je peux retourner bosser. D'accord pour moi, c'est important, tu vois. Ah, c'est une bonne mentale. C'est super important. Je, je, je pense que j'aurais pas pu me lancer dans tout ça sereinement si je, sais que des, si je savais pas que derrière, j'avais pas une bonne sécurité. Je comprends. Euh, même au niveau des darons, ça rassure aussi. Bien sûr. Euh, même s'ils comp comprenaient, parce que j'allais dire ils comprennent pas, mais ils comprenaient pas exactement euh, ce que je faisais, euh, maintenant ça va. Mais, mais j'arrêtais à Bac plus 3 euh, pour diverses raisons, parce que... Euh, j'ai eu des opportunités qui sont arrivées à moi, malgré que j'étais juste twittose, j'ai eu quelques opportunités. Ouais. Qu on, on en parle maintenant. On va, on va en, tard, en discuter, on voilà. va en discuter, t'inquiète, on va revenir. Et du coup, voilà. Mais, mais t'es fils si... unique J'ai un petit frère et une petite sœur. D'accord. Et ah. euh, voilà, donc. Parce que souvent, tu vois, dans des familles, il y a un petit peu, quand t'es euh, le premier enfant, ou en tout cas le premier qui peut aller un peu loin dans ses études, t'as aussi un petit peu, pas cette charge, mais cette envie de montrer peut-être un petit peu l'exemple, de aussi, faire plaisir aussi, aussi un peu aux parents, machin, nana. Nan. Je pense que c'est peut-être quelque chose qui a compté sur le fait que tu as continué jusqu'à plus oui, trois ou t'aurais pu arrêter peut-être avant Eh bah, ben, tu sais quoi, c'est super pertinent ce que tu dis, parce que euh, mon petit frère est en train de suivre quasiment le même chemin que moi scolairement bon, parlant. C'est bien ça Il est euh, ce... là, il est sur sa troisième année d'études en informatique. <rire> bah quoi euh, Donc, euh... donc euh, oui, je pense que ça a compté. Euh, je pense que mon petit c'est ma photocopie en mieux, en plus sérieux, <rire> plus sérieux, plus assidu, euh, euh, plus frais, pas de calvitie. <rire> ah, euh, euh, mon père il s'est appliqué pour le faire celui-là. <rire> et on m'a dit fan de l'OL. Fan de Lyon c'est vrai parce que j'ai un papa fan de l'OM et, et un petit frère fan de Lyon. Et toi, euh... Fred, du PSG, hein, au moins il y a. Euh, oui, voilà, mais euh, incroyable fan de Lyon euh, qui tient exactement les mêmes discours que toi, hein, c'est fascinant. Le centre de formation. J'aime bien, lui. Cacré, euh, Cherki. Oui, hey, le petit frère d'Amine, si un jour tu passes à Lyon, envoie un message. Y a ah, pas, je pas, te l'envoie. En en Envoie-moi ah, ton oui. petit frère, il n'y a pas de soucis. La schizophrénie sur Toko et Kambi. Voilà <rire> Moi, je te ramène au stade, tu dors sur le canapé. Viens La, Mahbavik, la là, même frère. chose, la même chose. Alors, tout Pareil, tout pareil, tout pareil. <rire> j'aime bien ça, j'aime bien. Mais voilà, oui. et, donc, et, et genre, avec ton petit ref, euh, t t es, vous parlez souvent ensemble T'es un Super petit peu proche. protecteur avec proche, lui, vous êtes très Franchement, c'est pas pour faire... le Mais limite, euh, j ai, j ai, je l'ai éduqué avec mes parents. D'accord. C'est pour ça qu'il est beaucoup comme moi, tu vois. Mais... Euh... Ouais, c est, c est, je lui envoie un message tout de suite, il est dispo. Est bien. Je lui dis j'ai besoin d'un truc urgent, il est là, dans l'instant, tu vois, c'est mon tire quoi. C'est top, c'est top, c'est top. Beaucoup exploité dans, dans son enfance, mais quand <rire> j'avais besoin de quelque chose à la boulangerie, <rire> tu connais. La oui, canette. Oui, voilà, <rire> la canette. Mais voilà, c'est le respect. Quand peu. tu dis que tu as appris à lire assez jeune, c'est parce que tes parents te faisaient lire C'est ta mère peut-être qui t'a aidé Peut-être ton daron Genre c'est euh... venu un peu tout seul, c'est quoi un peu le bail En gros, moi, j'ai une enfance où j'ai une mère très axé euh, sur l'éducation au niveau des études, très omnibulé par ça, tu vois. D'accord. Et un père, plus, euh, il s'en foutait des études, lui, c'est plus axé sur euh, l'éducation, le respect. Les valeurs Les valeurs, la foi, tu vois. Limite, moi, il m'a toujours dit, au pire, tu me ramènes un, un 6, un 7 sur 20, je m'en fous tant qu'il n'y a pas écrit euh, bavardage, euh, à casser les couilles au professeur. Euh, lui, c'est ça qui, qui lui faisait hérisser les poils. Tu vois. Je vois. Euh, le comportement. Le comportement, lui, il était très axé sur ça. Et ma mère, euh, c'était plus axé les notes. Tu vois. Donc, euh, j'ai grandi vraiment dans, dans, dans un truc où... Est-ce que j'étais intelligent, euh, malgré moi, ou je me devais d'être intelligent par rapport à mes parents J'en sais rien, tu vois. Mais, euh, mais euh, en tout cas, oui, j'étais très, très, très scolaire euh, au début. mais, mais Non, franchement, j'ai eu une très bonne éducation de mes parents. Vraiment, vraiment très bonne éducation de parents. Je pense que ça m'a éviter de faire beaucoup de choses dans ma vie, même si j'ai fait énormément de conneries, que je ne vais pas toutes les citer ici, mais j'en ai fait énormément. Euh, mais je pense que grâce à eux, je savais qu'il y avait une ligne, une ligne rouge. Ouais. Tu vois Je comprends. Moi, le but, c'est que j'apporte dans ma tête, il ne fallait pas que j'apporte mes emmerdes à la maison. Voilà. C'était ça ma ligne rouge. Tu vois ce que je veux dire Ouais, je vois. Il fallait que ça reste dehors. C'est-à-dire que des bêtises qui pouvaient peut-être avoir quelques conséquences sur toi, il ne fallait pas que... Si ça a des conséquences sur moi, je m'en fous un peu, mais si ça, je savais que ça pouvait avoir des conséquences à la maison... On me disait, non, ça, c'est... On, on évite. On euh, évite, mais par exemple, ils ont rien demandé. Euh, je comprends. Tu vois. Moi, moi, je pense, et c'est un truc genre, euh, que j'applique des fois même pour moi, je pense que faire des erreurs, des fois, c'est pas si grave. C'est-à-dire que de temps en temps, on va faire des choses où on sait que c'est pas forcément bien, mais on a besoin de le faire pour comprendre à quel point c'était une erreur. Je pense Bien sûr, aussi, il y a des limites. Tu je vois. pense aussi, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Tu sais, quand tu es jeune, tu as le côté euh, liberté, adrénaline. Ouais. Tu as besoin de t'évader, tu as besoin d'évasion. Moi, j'ai grandi. Ma mère, euh, tout de suite, elle me faisait beaucoup lire. J'avais trois ans, j'avais des livres devant moi. Ouais, ouais, ouais. J'étais tout petit, je lisais des gros Harry Potter, des gros trucs. Euh, euh, et quand j'ai découvert la liberté, j'avais besoin de, de, de... Avec mes potes, avec, mes, euh, avec mes, mes, les, les gars de ma ville, j'avais besoin de... de Dès qu'il me disait, vas-y, viens, on va faire ça, je disais, allez, let's go. J'avais des étoiles dans les yeux. Ouais, je comprends. Mais, comme je t'ai dit, toujours la ligne rouge. Top, top. Arrive, du coup, je pense, au niveau de ta majorité, parce que c'est marrant, je suis allé voir la création de ton compte Twitter du 2012. Oui. Tu es un un petit peu. Ouais, je suis là depuis 2012. Bon, après, comme tout le monde, je n'ai pas tweeté tout de suite. Bien sûr. J'ai tweeté plus vers 2013, je pense. C'est drôle, Twitter, parce que... Je pense que j'étais un des premiers gros comptes de Twitter en France. Vraiment Vraiment. Je suis le premier mec qui a dépassé 10 000 abonnés. Oh. Euh, c'était un truc de ouf à l'époque. À l'époque, euh, bah, Twitter, c'était l'ouvier, bah, typiquement pour l'exemple. C'était une petite ville, Twitter. On se connaissait tous. Euh, vraiment, euh, y, tout le monde se connaissait sur Twitter. Avoir 10 000 abonnés, c'était un truc de malade mental sur Twitter. Euh, et oui, je me suis senti sur Twitter, mais sans projet derrière la tête, forcément derrière. Je voulais juste venir et me casser des barres, me... Débilement, bêtement, sans réfléchir, juste des pures vannes et tout le monde se torpillait, tout le monde se vannait. C'était bon, c'était une autre époque où Twitter, bon, était, je pense que tout le monde le sait, un peu plus ouvert. Et, euh, et un peu plus trash. Plus trash. Je ne sais pas si c'était une bonne chose, mais c'était un peu plus trash. Et, euh, beaucoup mais, plus. <rire> oui, oui, beaucoup plus, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et, euh, et du coup, oui, c'est monté petit à petit. Et, au début, je calculais pas, et puis au bout d'un moment, je me suis dit, euh, bon, peut-être que, euh, peut que ouais. voilà, surtout quand en, en même temps, je faisais d'autres choses à côté. quoi Genre, parce que genre, quand t'es arrivé, etc., au début, parce que tu sais, souvent, il y en a, ils vont sur Twitter, soit pour suivre des stars, soit pour suivre de l'actu, ouais. soit des fois parce qu'il y a leurs potes. Genre, il y avait déjà tes potes, toi Genre, quand t'es arrivé, t'avais déjà un cercle ouais, ou... Moi, je suis arrivé avec mes potes, moi. Voilà, parce que je me suis dit, genre, t'es pas arrivé, t'as commencé, bah, tiens, je fais des top tweets en euh, 2013, tu vois. Ouais, je, bah, je suis arrivé avec mes potes, je suis arrivé avec un, un, un pote à moi qui s'appelle Merwan. Et euh, ce qui est drôle, c'est que je montais tout petit à petit et au bout d'un moment, je me rendais compte que quand même, j'avais peut-être 50 000 abonnés mmh. et euh, il me disait, mais on arrivait quand même tant sur Twitter, t'as 50 000 abonnés, pourquoi j'en ai 1500 <rire> C'est quoi la recette magique <rire> C'est d'être débile, je pense. Vraiment, vraiment, sur Twitter, être débile, ça marche énormément. Hein. Oh, est et bien. Un, peu, un peu vicieux et sournois, je pense peut-être. Non, ah, mais j'aime bien parce que moi, maintenant, regarde, j'ai une petite question, tu vois. T as, t as, genre, t'es es arrivé sur Twitter, t'as vite eu un gros compte et tout. Moi, je suis beaucoup de gros comptes, c'est comme ça qu'on s'est connus, machin, etc. Pourtant, entre 2013, 2014, où t'as commencé à avoir bah, du coup du monde, un hein, suivi, machin, etc. Et le moment où t'as, entre guillemets, décidé d'en faire quelque chose, il s'est passé, quoi, 5, 6 ans 2019, <rire> t'as fait rap-jeu avec Masqué, tu venais dans certaines émissions avec moi, on faisait Twitter FC, pour ceux qui s'en rappellent, une petite émission de foot, on en discutait de temps en temps, c'est sur ma chaîne. À l'époque, je me rappelle, tu me disais que tu avais des idées, que tu avais envie de faire des contenus, mais que tu sortais rien de temps en temps un peu par peur ou parce que tu n'en étais pas satisfait ou des trucs comme ça. Comment est-ce que tu as dépassé un peu ça pour enfin t'y mettre Le truc, c'est qu'il y a trop de, de, de, de facteurs différents qui font que le manque de couilles. Déjà, pour commencer, passer du mec, euh, parce qu'il faut le savoir, aujourd'hui, je ne le suis plus, mais on s'en plaint tous, les streamers, les youtubeurs, mais... Il y a toujours cette petite communauté euh, aigrie qui fait des vannes H24 sur Twitter, mais j'en faisais partie en hein, vrai, moi. Bien sûr. J'en faisais partie fort, tu vois. C'est pour ça que même aujourd'hui, quand ça m'arrive, mais je m'en bats les couilles. Tant que ça reste dans le respect. S'il y a une insulte ou quoi, ça part en DM, ça pose des questions, mais les, les mecs qui vannent ou même qui disent que c'était pas drôle ou quoi, c'est tout, tout à fait logique, c'est légitime, ils ont le droit. Même moi, j'étais comme ça avant, tu vois. Je le comprends. Et euh, du coup, le fait de se dire... Euh, je vais passer du stade de tweetos qui se cache derrière un compte. En plus, je ne montrerai pas forcément ma tête, à ah, euh, m'afficher complètement. Imagine les réactions. Ouais, continue de faire des tweets. <rire> <rire> ouais. ouais, là, là, là. ouais. Durer, il y en a de plein a... des oui, tweetos oui, qui vois, ont essayé de faire du contenu. Il y en a, et a qui... beaucoup. Et j'ai un, un truc, c'est que je ressens quand pas bon, quand c'est pas le bon. Je te jure j'ai déjà des vidéos que j'ai tournées en entière, à la limite, que je n'ai jamais postées. Je sentais que c'était pas le bon moment. Je sais pas. J'avais un truc au fond de moi. Je sentais que c'était pas le bon moment. T'avais pas le feeling. J'avais pas le feeling. Je sentais que c'était pas le bon moment. Euh, que ça passait pas. Que il que... y avait une peur au fond de moi, tu vois. Je, je... Et puis arrivé le, le, le, le, le, le confinement euh, 2020. Ouais. Et en fait, là, je me suis dit, mais frérot, euh, si tu te lances pas là, c'est fini. C'est soit là où c'est maintenant ou jamais, en fait. Genre tout le monde est à la maison, t'as ouais, que ça à faire. C'est ça, euh... je me suis dit, là, si tu le fais pas maintenant, t'as as, as cancel plein de projets. Parce que j'ai même tourné une vidéo YouTube avec masqué mmh. qui n'a jamais été postée. J'ai encore les rushs sur mon PC actuellement. C'était quoi Vas-y, ça, ça a une vidéo ans. où euh, j'expliquais pro la télé, ça pue sa mère. <rire> <rire> en gros. Et euh, que maintenant, pro, on est tous intéressés plus par les réseaux sociaux Et mais je pas ça de manière chante, j'expliquais ça de manière euh, un peu drôle, avec des petites scènes extérieures, ouais, etc. Ouais, tu ah, vois. Ouais. Mais attends, il faut un jour que tu réactes sur ça. Hein. Ça peut être drôle. Quitte à pas la poster oui, officiellement, oui, oui. si tu peux drôle. au moins ouais, la regarder en live. Là, avec moi, le thème que tu viens de décrire, ça m'intéresse. Ouais, ça, ça peut être cool. Tu vois. Et c'était ça, ma première vidéo était censée être ça. Le confinement est arrivé, j'avais fait 70% de la vidéo. Mmh. j'ai pas pu la finir. Ouais. Je me suis dit, putain, je suis maudit. J'étais vraiment déterre. Je me suis dit, mais écoute... Euh, je traînais énormément, je parlais énormément avec Billy à ce moment-là. Ouais. Euh, nous aussi. Et euh, Billy, on se regardait dans les yeux, on était exactement dans la même position. On était là, on voulait se lancer, on, a, on hésitait, on n'avait pas forcément les couilles. Et on s'est dit, vas-y frérot, viens, on se lance ensemble. Et on, moi, j'ai pris sa couille, lui, il a pris la mienne. <rire> On a porté nos couilles. Ça les a collés comme ça. Et on s'est on lancés ensemble. Je vois le bail. Avant qu'on discute de ça, parce qu'il n'y a pas de problème, ça c'est un, un point qui est ouais. nécessaire. Entre le moment où, genre, bah, on va dire, tu as 27 ans, donc il y a 5 ans, quand tu as fait tes études à bac plus 3, tu devais avoir 21, 22, et tu t'es lancé du coup il y a un an et demi. Ces quelques années-là de battement, peut-être 2016, 2017, 2018, peut-être 2018, 2019, bref, tu as capté. Tu faisais quoi exactement Genre, tu travaillais avais, gros, avais un taf Tu faisais quoi peut-être Par exemple, certains tweetos, comme par exemple IAS, à l'époque, lui, il se faisait une petite OP de temps en temps, il mettait son tweet sponsor, il prenait son chèque et, et était tranquille, il en vivait comme ça. Genre, tu vivais comment Tu faisais quoi de ta vie un peu Et après, on discute de tout ce passage parce qu'il est important aussi. En gros, c'est un côté dont certaines personnes sont au même beaucoup. Euh, en gros, euh, quand j'étais à Bac plus 3 pendant mes études, ouais. euh, je suis devenu pote avec Masqué. D'accord. Euh, je suis devenu pote avec Masqué et quand on est devenu pote, euh, il m'a dit, frérot, viens on taffe ensemble. Et je suis devenu auteur, en gros. Et de là, j'ai écrit pour lui, sur différentes recettes, sur certains contenus. Je suis devenu auteur, et je suis devenu auteur pour d'autres gens, des comédiens, des youtubeurs. Ah, C'est bien, ça enfin, Pas énormément, hein. mais par exemple, Le Rire Jaune, euh, où j'ai même continué à travailler jusqu'à là, il là, y a à peine 2-3 ans. Ok euh, Genre, t'écrivais des parties de leur sketchs. Ou genre, tu leur disais, bah tiens, là, serait bien si tu fais ça. Un peu de tout, un peu de tout. C'était aléatoire. Ça pouvait être beaucoup comme un peu, tu vois. Pardon, excuse-moi. Ah oui, y'a pas de problème, t'inquiète, on n'entend pas. En mode avion. Oui, pas de souci. Ça pouvait être beaucoup comme un peu. Et du coup, je vivais de ça un peu. Et aussi des OP Twitter. Ouais. Parce qu'il y en avait aussi. C'était un mix. Ça pouvait arriver qu'avec mon diplôme de Bac plus 3, je tape un mois ou deux. Euh, le souci, c'est que j'ai énormément de mal avec euh, tout ce qui est travail en tant que salarié dans une entreprise. Le salariat classique. Sauf dans certains cas, parce que des fois, tu peux tomber sur des putains de bons patrons, tu vois, où ils te, ils te donnent goût au travail. Et, et, et vraiment, euh, le truc, c'est que surtout dans les, tout ce qui est intérim, quand tu cherches surtout du travail à court terme, généralement, je ne parle pas du travail en CDI parce qu'en CDI, souvent, euh, ils essayent de te mettre à l'aise. Ils font, ils font en sorte que, que tu fasses, bon, pas tous les travails. Hein. Ouais, euh, oui, je, oui, je, je suis un menteur si je dis ça, mais tu peux trouver des travaux Avec où, un bon environnement. Avec un bon environnement où ils te font sentir que tu es en famille. C'est possible. Je ne dis pas que c'est tous les cas, je ne généralise pas. Mais surtout en intérim, quand tu arrives, tu as surtout un patron qui est derrière ton dos. Euh, qui te prend la tête, qui te donne des ordres. Je ne supporte pas ça. Tu arrives 10 minutes en retard. Tu as l'impression que tu as mis le feu au bâtiment. Je sais au revoir. Ouais, mais je vois. Je... Parce que l'intérim, je me permets, c'est tâche à faire et limite de temps. Donc euh, fais vite. Et en tel temps, ça, ça... ça. Toi, ça doit être un peu te saouler. Après, c'était un peu différent. Parce que moi, c'était euh, du réseau. Du coup, il euh, n'y avait pas forcément. C'était plus. Euh... On a besoin de toi sur un certain temps parce qu'il nous manque des gens. D'accord. Il n'y avait pas de mission euh, okay. comme un intérim dans le bâtiment, dans, ouais. dans ouais, ouais. Euh, le, le, le transport de palettes ou plein de choses différentes ou les travaux ou tout ce que tu veux. Mais euh, là, c'était plus euh, du remplacement ou une, ou, ou une période déterminée. Par exemple, tu dois installer un service informatique. Oui, là, il peut y avoir une limite de temps. Et... Ouais, mais au global, tu oui, venais, voilà. tu ramenais une force de travail et puis c'est tout. Et, et, avais voilà, pas, un et globalement, je n'arrivais au... pas. À chaque fois, je travaillais un mois. Je faisais un arrêt maladie de trois semaines et j'arrêtais de travailler parce que, parce que je, je supportais pas les ordres, je supportais pas que quelqu'un me, me, me, me dise. C'est horrible, hein, je, je sais, mais je, je... mais je suis tombé parfois sur des boulots où j'avais un patron en or. Un mec vraiment, il te fait sentir que, que, que tu es chez toi, qu'il te fait confiance. Bah, typiquement, mon alternance, ouais. bah, c'est pour ça que, carrément que ça je suis arrivé à mon Bac plus 3. J'ai eu une alternance en gros pendant mon, mes études. Ouais. Pendant mon alternance, je travaillais dans un hôpital, dans le service informatique d'un hôpital. Et les gens, c'était des gens adorables. Pourtant, ce même pas des gars de mon âge, C'était des mecs de 40 ans, 50 ans. Mais les types, des crèmes, ils ne te mettaient aucune pression. Viens, tu manges à l'heure que tu veux, tu as un truc à faire chez toi, vas-y, fais l'aller-retour, ce n'est pas grave. Et ça te donne encore plus envie de travailler en vrai. je vois, je vois. Ça te donne encore plus envie de travailler en vrai. Et moi, mes études après le bac, généralement, tout le monde dit que le lycée, c'était la meilleure période de sa vie, mais moi, c'était mes études après le bac. Euh, le délire alternance plus euh, école euh, du coup c'est une école privée quand tu fais une alternance ouais, ça, ça, parlé, école ça. privée où aussi là t'as un peu de liberté euh, j'étais trop bien j'étais trop bien et puis du coup j'ai arrêté quand j'ai vu que je commençais à me faire des pépettes ah je savais pas que t'avais été auteur pour des vidéos aussi tu m'en avais déjà parlé ouais, mais j'avais un peu j'étais j'étais auteur j'écrivais pour pour pour des gens les... énervé ça énervé énervé du coup arrive le confinement le premier Effectivement, euh, je suis allé voir encore le, le petit classique, le Twitch Tracker et j'ai vu que tu t'es mis en stream, pareil, en même temps que Billy, avril 2020, euh, à peu près, tu commences à faire tes, tes premiers lives et ça se passe bien, tu t'arrives, t'as pas ouais. mal de viewers. J'étais surpris moi-même, je te dis la vérité, euh, je commençais, j'avais 500 000 viewers, tu vois euh... Et Regarde le Twitch Tracker, les barres euh, roses c'est euh, les. Oh là là, là, là qu'est-ce que t'es Et les barres vertes c'est euh, ton nombre super de beau. viewers. incroyable! Et, okay. et, et sachant qu'en plus, si, je peux, si la régie peut passer la, la souris dessus, regarde par exemple sur mai 2020, là on voit mai 20, et ben, on va voir ton nombre de viewers, t as déjà commencé, genre sur un mois, mai 2020, du coup voilà, regardez, 2436 viewers en moyenne pour 85 heures streamées, c'est-à-dire que dès ton premier mois de live, tu t'avais déjà plus de 2000 viewers. Bah en gros, il faut savoir un truc, c'est que j'ai commencé, à la base j'ai même pas commencé par GTA, j'avais commencé par des émissions, je sais pas si tu te souviens. Mmh. Euh, j'avais fait des, des émissions, des loups-garous, des émissions où on se racontait des histoires qui faisaient peur, ouais. euh, ça m'a un peu, ça m'a un peu euh, appris sur le tas, je dirais, euh, 8 cam sur Zoom Solo pour mon premier stream euh, Carnage Beau frérot Il pourra te témoigner Il disait Mais t'es un psychopathe Ton premier stream Tu veux gérer 8 cams sur Zoom J'étais en sur Avec mon vieux PC T'es un baiser hein. Un baiser Avec euh, Streamlabs Que j'ai jamais utilisé euh, J'étais en sang Alors les gars Qui est le loup-garou <rire> J'avais les cams sur Zoom, mais j'arrêtais pas de sauter J'étais en train de suer avec mon bambou du PSG, je puais C'était horrible Tu sentais l'enfermer ah, la et le stress C'était terrible, mais... C'était ça que je voulais en vrai dès le départ. Et puis euh, avec Billy, on s'est dit, ouais, viens, on se lance euh, sur GTA. Et euh, GTA, c'est plus mon côté... Euh, moi, j'aime trop le côté euh, improvisation, ouais. euh, euh, van. Euh, personnage, j'ai beaucoup été dans ça parce que je l'ai pas dit, mais en gros, euh, pendant peut-être un an de ma vie, j'ai eu accès à des ateliers euh, mi-impro, mi-théâtre, tu vois. D'accord. Euh... Où tu as appris un peu d'acting, genre Pas d'acting, mais. Mais, mais c'est un mec du. C était, c était... En gros, c'est. Oui, un peu d'acting, il y avait des jeux, mais ça t'apprenait à te sociabiliser, à parler avec les gens, à, à avoir du... Après, l'improvisation, le, le, le répondant, ça vient, c'est naturel. naturel, tu vois. Mais, mais j'ai senti que j'aimais ça, en fait. D'accord. J'ai senti que j'aimais ça. D'accord. Et GTA, je trouve que c'est, pour moi, c'est comme un théâtre d'improvisation géant, tu vois. Ouais, Là, je suis d'accord. Clairement, tu as joué, c'est clairement un théâtre d'improvisation géant où tu te mets dans la peau d'un personnage et ensuite, tu improvises. C'est un mix entre de l'impro et de l'actoring un peu, tu vois Et c'est trop stylé. Moi, j'ai kiffé. Au début, c'était un peu laborieux parce que je suis un mec qui stresse beaucoup au début, que ce okay. soit dans tout. Même là, par exemple, j'étais un peu stressé au début. Je suis une sorte de voiture diesel. Il, faut que, il me faut laisser un peu de temps pour... Pardon. <rire> <rire> faut pas... non. Mais il ne faut pas se mordre dessus. Pardon. <rire> Il faut pas se de <rire> frérot. Alors, hey, j'allais dire, j'espère que je t'ai mis à l'aise, mais je vois que t'as à deux doigts de lâcher les tripes, là. j'ai failli baver en live. <rire> ah, <rire> bordel. Putain, c'est terrible. Mais oui, voilà. Mais, mais globalement, globalement il, me faut, il me faut un peu de temps pour démarrer. Même, par exemple, au Five, avant-hier, au début, on sentait que je suis un peu stressé. J'ai toujours un petit stress au ouais, début. c'est logique. Et puis après, euh, ça y va tout seul. Et GTA, c'est ça qui m'a fait un peu euh, exploser, on va dire, ou... Où... Bah, les gens venaient sur sur mon stream où ils sentaient que, que en fait quand tu vas sur mon stream tu sens que le seul truc que moi euh, j'ai envie de te faire ressentir c'est j'ai envie de me casser des barres en fait je suis pas là pour le tryhard bien sûr je, je vais essayer tryhard mais c'est pas le critère numéro un tu vois mmh. je suis là pour te faire passer un putain de bon moment et pour toi même et pour moi bon même moment, passer ouais. un bon moment tu vois qu'on passe tous un putain de bon moment et à la fin du stream tu te dis ah oh, putain qu'est-ce qu'on qu'est-ce que c'était bien on a bien rigolé tu vois tu t'es pas dit putain, hein, j'ai regardé un stream chiant, je l'ai regardé tryhard, après chacun son délire. Hein. Mmh. Mais moi je sais que je suis pas fort dans ça, il y a des mecs qui sont très forts dans le tryhard. Moi je suis pas fort dans ça, j'aime tryhard, mais j'aime faire passer le tryhard dans une belle couche de... Ouais de une belle couche d'entertainment on va dire de tu rire vois, de rire tu vois exactement ouais je vois le délire mais en plus vous avez vite trouvé un délire avec Billy parce que et ça regarde je lui avais posé sa question il y a un an quand il est venu je lui avais la posé également à toi vous avez trouvé un petit délire de troll ou des fois vous étiez un peu bébête tu vois un peu euh, nana et euh, Billy je lui ai dit avec ce délire etc qui a bien fonctionné tu vois les gens ils aimaient bien ils rigolaient bien tu sais à des moments bah, quand il arrive highlight ah j'étais mort de <rire> voilà ah, tu vois m as m as de... ça. ça donne vraiment ah, des trucs t ai t ai super de... drôles mais il fait pas exprès des fois, il ne fait pas exprès. Des fois, c'est un peu exprès. Et donc, du coup, ça, des fois, auprès des gens, ça peut construire un moment où tellement tu as fait un peu le bébête, bah, tu n'es plus trop crédible et les gens continuent à te prendre pour, un peu pour un con, même quand tu veux parler sérieux. C'est pas saoulant, des fois En fait, je pense que c'était plus dur pour Billy que moi. D'accord. Parce que moi, j'ai beaucoup plus stream que Billy. Ouais. En gros, Billy... Euh, je pense que Billy n'a pas assez... A pas assez stream et est très... Euh, et très euh, comment dire... Il, il, il est un peu plus... pas susceptible, mais ça, ça le touche un peu plus. Ouais, quand il le prend à cœur. Il le prend très à cœur. Euh, moi, je m'en bats les couilles. <rire> je m'en contre-bats les couilles. Vraiment, je te dis la vérité. Hein. Non, je peux capter. Je, je m'en bats les couilles. Et il y, y a aussi le fait que j'ai énormément stream. Et du coup, au fur et à mesure du temps, les gens aussi à apercevoir que j'avais d'autres facettes de ma personnalité. Tu vois ce que je veux dire Là où Billy stream moins et peut-être à moins euh, montrer l'autre facette, l'autre facette qu'il a. Mais mais Billy, c'est mon frérot. Hein, Billy, t'es mon frère, tu m'entends Mais il y a beaucoup de fois où il fait pas semblant d'être con. Hein. Ah, moi, je vous le dis. Hein. Ah, mais <rire> attendez, mais... Non, mais lui, il veut faire croire qu'il fait semblant. Au début, il faisait, il était con. Après, il a voulu faire quoi il croire qu'il faisait semblant d'être con mais c'est un mais... mix des deux en avait fait il y a une derrière. réalité derrière oh, mon frère o Billy je l'aime de tout mon cœur hein. mais quand il vient au fond, il veut pour dire Highlight il dit Mike Light <rire> il va pas <rire> nous faire croire que c'était une vanne qu'il a écrit la veille à deux heures du de... matin <rire> non pas du tout mais moi je sais que ce truc là que ça soit chez moi et chez Billy euh, ça peut nous, nous agacer personnellement moi ça va je m'en fous ou ça peut même en agacer certains, ouais. parce qu'il y en a à force, ils se disent aussi... Euh... Moi, je pense que ça me saoulerait. Parce oui tu voilà. vois, par exemple, Billy, à des moments, il avait envie peut-être de porter des messages ou des discours peut-être oui. un peu plus sérieux. Et tu sais, dès que tu as envie peut-être d'être un peu plus sérieux, à avoir quelqu'un qui fait « Ah ah ah, ta gueule, toi, là, t'es juste le con euh, qui, ou le mec qui fait le con. » Mais le truc, c'est que tu peux pas le faire euh, d'un seul coup. Ouais. Euh, il, je je... sais pas, c'est comme avec une meuf. T'es avec une fille, au début, tu lui as donné une certaine image de toi. Mm. Pour que tu montes, pour que les deux d'ailleurs montent leur vraie personnalité, il faut que vous ayez passé du temps. Et au final, tu te rends compte que le gros gentleman qu'il y avait au début, <rire> c'était pas forcément lui, tu vois. Non. Bah là, c'est pareil. <rire> tu vas pas faire le gentleman au début et du jour au lendemain faire le crasseux. Ouais, ouais, ouais, je il te faut dire. que tu, vous vous éduquiez ensemble et que vous grandissiez ensemble et qu'au fur et à mesure, il y, a, il y a un côté plus mature qui ressort. Je suis sûr que toi, Domingo… Euh, peu importe quel streamer n'était pas comme il l'a actuellement, oh, il non. y a 5 ans, Kamel, alors encore pire Kamel, euh, s'il avait été comme ça du jour au lendemain, ses viewers lui auraient dit mais qu'est-ce que tu nous racontes, ouais, vois, vois, je vois, je vois, alors qu'aujourd'hui Kamel est beaucoup plus mature, C'est vrai. tu vois ce que je veux dire, qu'il y a 3-4 ans, moi je pense qu'il faut du temps, c'est un peu compliqué. Euh... Moi en 2015, je pissais par la fenêtre gros, autant de dire que… Stream Quoi Les vrais savent. Mais non, mais, mais ça va. Toi, t'as jamais vu le best-of les en fait, anniversaire. Non, je... franchement, Zach, je savais qu'hygiéniquement c'était un peu compliqué. Tu vois, toi. Non, mais franchement, on va pas se mentir. Ouais. Ça va, franchement. C'est vrai que t'es arrivé, tu le sentais un peu. Non, non. là, voilà, ah, je... tu parlais de moi. Je rigole. Non, mais je parlais de toi, moi. Bah ben, ouais, parlais de toi. Bon, on est dans le même bateau. On est dans le même bateau. On est dans le même bateau. <rire> <rire> on est dans le même bateau. Ok, c'est pas grave. On se tire des balles un peu. J'aime bien, j'aime bien. Ok, il y a. Il y a les empereurs du sel, nous, c'est les, les empereurs du sale. <rire> mais, voilà. mais pas le sale de Alain Al Capone. Non, non, non. non, non, non. C'est <rire> le sale. la crasse. Hein, oui, on oui. mais <rire> euh... Non, rigole bien, rigole bien. Du coup, non, pour en revenir, je capte ce que tu dis, c'est-à-dire que, certes, il faut du temps pour que au début si les gens sont habitués à une facette de toi pour qu'ils puissent voir d'autres et par exemple tu as donné ah oui. l'analogie avec le temps de stream ou par exemple à des moments tu peux avoir un discours plus posé plus calme plus tranquille et toi tu dis que via tes streams à des moments tu as eu ces moments plus calme plus posé plus cool exactement et donc du coup bah ça fait que cette image de temps en temps un peu con con que tu peux rigoler bah elle s'est un peu diluée on te prend pas pour un débile quand tu essaies d'être plus sérieux quoi voilà parce qu'en en fait non parce que moi je pense pas que c'est une image ou un personnage je pense juste que c'est plusieurs facettes de toi c'est à dire que billy ce, cette image de de concon euh, c'est lui en fait frérot euh, c'est pas un truc qu'il a inventé pour faire rire hein. ouais, c'est lui c'est juste que des fois aussi il a envie d'être un peu sérieux comme moi euh, j'ai une image peut-être un peu de concon ou... mais moi je m'en bats les couilles cest à dire que si tu me prends au sérieux tu ouais, me prends au rire je m'en fous tant que tu passes un bon moment pff, genre, je, je, je te jure je, je m'en bon, fous je te jure je, je tu, tu peux penser je sais qu'il y en a aussi ça les fait chier qu'on fasse des fois aussi un peu les, les concons où les gens vont dire ah mais il fait exprès ou il fait pas exprès mais frérot, euh, qu'est-ce que tu branles qu'on fasse exprès ou pas exprès Quand tu regardes un spectacle, quand tu regardes euh, un sketch, quand tu regardes un film, mmh. c'est fait exprès quoi qu'il arrive, tu rigoles. Qu'est-ce que tu bats les couilles Pourquoi tu vas te casser le cul à savoir si le mec fait exprès ou pas Passe un bon moment et arrête de te prendre la tête frérot. Prends la chose comme voilà, elle est et puis tout. après derrière... Déjà, euh... ils font des enquêtes, ils essayent de savoir. Bon, après, c'est le côté un peu aigri que je t'ai dit. Moi aussi, euh, j'ai eu et j'ai toujours au fond de moi et tu l'as toi aussi. Mais c'est juste que maintenant, on le cache un peu plus. Oui. On essaye d'être moins gamin aussi. On essaye d'être moins gamin, voilà. Mais euh, voilà, c'est comme ça. Je capte. Non, j'aime bien. Bo bonne réponse, je dirais. Du coup, arrive euh, avril, mai, comme on l'a vu, tu as commencé à stream et tout, ça a bien fonctionné. GTRP, euh, au début les loups-garous, Zoom, les Wicam, etc. Puis arrive un petit peu septembre, où là, tu as une période de quelques mois un peu moins bonne. C'est-à-dire que un peu moins bonne. Ouais. J'ai eu le sentiment que toi et même Billy, vous avez un petit peu, entre guillemets, burn-out. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous êtes arrivé très fort, très, très vite. Sauf que la création de contenu, tu vois, c'est aussi un rythme à prendre. Tu vois, c'est ben, pas si facile que ça, tu vois. Et j'ai l'impression que voilà, que pendant quelques mois, t'as une petite traversée du désert où t'as beaucoup moins stream, voire certains mois, pas stream du tout. Qu'est-ce qui s'est passé euh, bah C'est un peu différent. Je crois que Billy, Billy oui, lui, a eu besoin de, de repos. Mais moi, c'est un peu différent de lui. On a, il s'est pas passé exactement la même chose. Moi, ah, c'est juste qu'en que, gros... Euh, euh, j'ai vu que ça commençait à très bien marcher, et euh, j'ai trop voulu carburer. Euh, je faisais littéralement des 12-13 heures de stream par jour, et même pas de jour de repos, le mois d'août, 12-13 heures de stream, OK, c'est beau, tu finis au classement je sais pas quoi, mais au final, j'étais pas heureux, tu vois. J'étais pas heureux, c'est pas ça la vie que je voulais. Euh, je me, limite, des moments, je me forçais à stream, tu vois. Mmh mais ça n'a aucun rapport avec le chat ou quoi que ce soit. Moi, je passe un... Sur le moment, après, je passe un moment agréable Bien avec sûr. eux, tu vois, de fou. Mais quand tu cut, t'as tout qui retombe, qui, qui redescend, et es là, t'es vide. Ouais, c'est juste ton cadre de vie à ce moment-là qui ne te plaisait pas. C'est ça, t'es vide. Tu ne peux plus répondre à personne. Tu n'as même plus envie de toucher aux réseaux sociaux. Tu, tu... Ça y est, t'as fait ton stream. Tu as juste envie d'être avec tes gâteaux devant ta télé et plus répondre à personne. Tu dors, tu te réveilles, tu restream J'en pouvais plus... Euh... accumuler de problèmes persos un peu graves vraiment, je le dis très grave, qui ont fait que, que, que... Euh, ouais, ça m'a vraiment touché. Tu vois, pendant, pendant deux, deux, trois mois, j'ai complètement arrêté. Euh, et, je, et ça m'a fait un bien énorme. Tu veux pas ah te ouais? rendre compte Ah ouais Non, laisse tomber. Ces deux, quand trois mois, arrêté... ça t'a vraiment aéré l'esprit Bah, frérot, euh, mes potes le voyaient tous. À chaque fois j'allais chez mes potes, ils m'avaient jamais vu aussi heureux. J'étais trop heureux de juste sortir. Je ouais. sortais, j'avais l'impression que je sortais de prison. Je vois un gars, quand il sort de prison après 5 ans, j'ai l'impression que c'était ça, je sortais, j'étais trop heureux. Euh, je voyais mes potes, je rigolais avec eux, je les avais pas vus depuis 6 mois. Il euh, bah, y a eu le, le, le confinement à du stream. Euh, j'étais trop content, ça m'a fait trop du bien. Mais le truc, c'est que même si je m'absente, ça m'empêche pas dans ma tête de, de réfléchir et de, de cogiter. J'y réfléchissais déjà, avec. je me disais, écoute, là, tu es en train de t'absenter. Il faut que tu reviennes avec un truc cool, tu vois. Euh, il faut qu'ils sentent que tu t'es pas absenté pour revenir et faire une game de LOL. Ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais. Tu vois ce que je veux dire Bien sûr. Du coup, euh, je me suis absenté et de là, euh, j'ai accouplé lulti à l'agréable et euh, je suis parti en Turquie. <rire> <rire> j'ai fait cette fameuse vidéo où. <rire> cette fameuse vidéo avec, euh, avec le, Yass, le Yass et mon cousin euh, Abdel qui est derrière la caméra. Et, euh, et euh, j'ai préparé ça, euh, accumulé. Aussi du fameux live avec euh, Arouf en cuisine. Donc voilà, mais bon. <rire> tu sais que vraiment, je vais être, être avec toi, tu as une chance parce que des mecs qui partent, qui ne streament pas trois mois et qui peuvent revenir et être assez bien, tu c'est-à-dire reprendre bien, Crois-moi que parmi les créateurs, il y a 90%, ils ne peuvent pas se faire. Moi, je ne pourrais pas me permettre d'arrêter de live trois mois. et de re... Moi, je reviens dans trois mois, si j'arrête euh, quasi complet, ce ne serait pas comme ça. Genre, toi, vraiment, tu as été bien. Et en plus, là où tu as été intelligent, c'est que tu es revenu avec du lourd. Franchement, la vidéo, je l'ai vue avec casse, elle est lourde. Elle est cool. Le live cuisine, à l'époque, on avait bien rigolé. Tu vois Donc, euh... Franchement, j'avoue, c'était. il n'y a pas beaucoup de créateurs qui pourraient se permettre de couper trois mois complets sans avoir une baisse absolument monstrueuse. tu vois. Bah, je, je, je, je te dis la vérité, je suis... Je... Mais c'est comme là, là, euh, typiquement, euh, je, avant que j'arrête euh, GTA et, ouais. et je fasse une pause du stream, ouais. tu peux le demander au chat, il y a sûrement des, des gens de ma communauté. Ah, bah euh, euh, oui, il y a beaucoup de monde, on est plus de 5000. Je faisais des, des chiffres monstrueux. Je faisais des chiffres monstrueux, j'avais jamais fait ça dans ma vie. Mais je leur ai dit, les gars, moi, ça y est, euh, ce que je fais actuellement, là, ça me plaît plus. Ça fait 6 mois que je fais du GTA, je ne ferai pas de GTA, je vais m'arrêter, j'ai des choses à préparer. Ouais. La moitié du chat ne comprenait pas, l'autre moitié comprenait, mais la moitié du chat ne comprenait pas. Bien sûr. Et aujourd'hui, je pense qu'ils comprennent. Tu vois ce que je veux dire euh, C'est juste que je ne fais pas un truc que je n'aime pas. Et je veux faire des choses qui me plaisent et qui plairont aussi aux gens. Ce n'est pas égoïste parce que je sais que ça plaira aux gens au final. Bien sûr. C est, c est parce que je pourrais dire, ok les gars, euh, j'arrête. Moi, j'adore Animal Crossing. Je vais faire que du Animal Crossing. Parce que moi, je kiffe ça. Si vous, vous kiffez pas, je m'en bats les couilles. Non, je, je, moi, je, je vais faire un, une, une chose que je kiffe. Euh, dans ma tête, j'ai aussi envie de step up, de faire des choses plus grosses. J'ai euh, si de la suite dans les idées. J'ai de la suite dans les idées. Euh, je ne suis pas matrixé par l'argent. Si je touche rien pendant deux mois, et bah, tant pis, je m'en fous. Je ne suis pas un mec qui est focalisé sur l'argent. Tous les mecs autour de moi pourront te le dire. Je m'en bats les couilles. Euh, euh, le seul truc que je pourrais demander, c'est de l'argent. Peut être justement pour financer les choses qui vont arriver ensuite. Bien sûr. Euh, mais, mais sinon, euh, j'essaie je, je, vraiment de, de, de, de joindre l'utile agréable, comme je te dis. Et du coup, à mon absence, euh, oui, c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir revenir et que les gens soient toujours là, mais je pense que c'est gratifiant. Moi, je ne pense pas que toi, tu ne puisses pas le faire parce que tu as quand même des, des contenus, euh, contenus arbres, j'appelle ça, des contenus solides sur lesquels tu peux t'appuyer ou si demain, tu, tu reviens et tu dis « Ok, les gars, ça fait deux mois, je ne suis pas là ». Je reviens avec un Zach en roue libre avec Will Smith. Bah frérot, non mais tu vois ce que je veux dire Tu vois ce que je veux dire bah frérot, tu relances ton stream et let's go, tu vois ce que je veux dire. Putain c'est Tu me donnes des idées, on va partir de moi. Bon frérot. Bon les gars décembre c'est bon, Will Smith, ça vous va Will Smith ou pas Je veux pas recevoir d'insulte de ta famille. Je vais me faire insulter par tes proches. Non non s'il te plaît. a ma femme matin. Qu'est-ce que t'es en train de faire T'as niqué ma famille là, mon cadre avec Will Smith Alors, bon. ça. Non, mais merci. Franchement, bonne réponse. Moi, j'aime bien. bien. C'est pertinent, je trouve, ce que tu dis. D'ailleurs, tu reviens en février, du coup, et là, tu reprends un rythme soutenu, mais j'ai l'impression que ça se passe mieux. C'est-à-dire que j'ai l'impression que dans ta tête, dans ta façon de faire, et tout, c'est cool. Même si tu reprends aussi du GTA en venant, oui. tu couples avec d'autres trucs. Il y a quoi que tu as mis en... Donc tu nous as dit ces trois mois où tu es revenu avec du lourd et où ça t'a fait du bien dans ta tête. Il y a quoi que tu as fait peut-être différemment quand tu es revenu là, en février dernier, que tu t'es remis à stream sérieusement Il y a quoi que tu as fait différemment par rapport à la première fois pour que tu évites d'être à nouveau comme en août 2020 où tu liveais 12-13 heures et où même si les lives se passait bien, bah, tu étais vidé et tout ça, machin. Il y a quoi que tu as changé un peu Tout simplement, si, euh, si je sens que j'en ai marre, je coupe plus stream ou je stream pas. Euh... Et j'avais aussi, euh, aussi préparé mon perso GTA, tu vois. D'accord. Euh, je voulais que ça soit un truc cool. J'avais fait un petit SDF dans GTA qui était en fait un agent du FBI. Et euh, ils avaient kiffé, c'était lourd, le truc était drôle. Eux ont accroché au truc. Euh, et ça sentait que j'étais plus heureux. Tu le sens quand un streamer, il est heureux, quand ouais. il stream. Le stream, ça m'en passe. C'est pas une vidéo YouTube où le mec va te sourire et faire des cuts. Et quand il va couper la caméra, il va dire bon, niquer vos mères la pute et euh, je rentre <rire> chez moi, je vais baiser ma meuf. Non. Tu vois là, tu streams, ça se voit tout de suite un streamer s'il est heureux quand il stream. Et euh, quand je suis venu, ça, ça sentait que j'étais plus heureux, le sourire. J'avais déménagé aussi, j'habitais solo, il euh, n'y avait plus mes parents. D'accord. Euh, et du coup, euh, coup j'ai enchaîné. J'ai enchaîné pendant de, de, de février jusqu'à là, du coup, euh, fin juillet, août, Ouais. sans m'arrêter de manière bien. régulière, sans me prendre la tête. j'ai jamais forcé le truc. Si je stream 12 heures, c'est que j'ai kiffé stream 12 heures. Si je stream 4 heures, c'est que j'étais fatigué et que j'avais pas envie d'en faire plus. Et ils me comprenaient. Et... C'est pour ça que je te dis, c'est une question d'éducation. Nous deux, la... les gens dans le chat, les viewers, la communauté, vous les appelez comme vous voulez, euh, moi je les vois comme des potes, tu vois. Bien sûr. Euh, c'est pour ça que tu le vois, même là dans le chat, tu dois voir... as dû voir plein de vannes, même okay, avant. oui. Oui, mais moi ça me dérange pas. Ils le savent que moi, les vannes, je kiffe ça. Même quand ils me vannent, moi, ils me torpillent tout le temps, même quand je lance un stream. Tant que ça reste dans le respect, tu vois. C'est pour ça que je te dis, même sur Twitter, les gens aigris, tout ce que tu veux. Je m'en fous. Tant que ça reste dans le respect, je m'en fous. Tu peux me torpiller dans tous les sens. Il n'y a aucun sens. Il n'y a aucun, y a aucun souci. Pardon. Et du coup, oui. Euh, et du coup, euh, on a passé une belle aventure. Eux-mêmes euh, commencent à comprendre comment j'étais. Moi, je commence à comprendre comment eux, ils étaient. Et j'ai l'impression qu'au final, on a créé une petite euh, famille. Je, je, je, je, je, on, on se connaît. On, on se connaît. Je sais que eux-mêmes commencent même à me ressembler, on commence à se ressembler, on commence à avoir le même humour, tu mmh, vois. Les mêmes codes. Les mêmes codes. Et, et c'est cool. En fait, c'est aussi ça, gros. Parce que quand tu lives de nombreuses heures par jour avec des gens et que vous discutez souvent de sujets ou pas, ou que vous vivez des moments en commun, mais au final, gros, ils passent du temps avec toi. Donc... Quand vous passez du temps en commun, bah forcément, au bout d'un moment, euh, ça matche. C'est-à-dire oui, même si déjà de base, s'ils sont là, c'est que ça matchait. Mais au fur et à mesure, bah, c'est logique que vous ayez les mêmes délires, le même référentiel, même à des moments, les mêmes façons de penser, les mêmes envies, tu vois bah, c'est logique c'est pas parce que c'est virtuel que ça change quelque chose c'est comme si tu passais euh, des mois et des mois avec un groupe de potes tu commences à t'exprimer comme eux et vice versa exactement pour reprendre leurs mots bah et là, même, la même délire chose pour et le toi, ouais. là euh, au début euh, on se connaissait pas trop mais euh, au final on est quasiment tous dans le même délire et là ce qui va se passer sûrement comme avec toutes les communautés des streamers précédents et des youtubeurs précédents c'est qu'on va grandir ensemble on va devenir mature ensemble et euh, et on va changer ensemble et peut-être certains vont quitter le navire certains vont rejoindre j'en sais rien mais euh, c'est ça qui fait le charme euh, que de la, de la plateforme, j'ai envie de te dire. J'aime bien. Du coup, vu que tu nous avais dit que tu avais un peu arrêté GTRP, etc., à ton sens, après en avoir fait beaucoup, c'est quoi que tu as préféré dans le RP et c'était quoi, à ton avis, le plus gros défaut de GTRP ou en tout cas de sa commu Le défaut de la communauté, c'est qu'ils n'arrivent pas à, à se dire que c'est des personnages. Ils ne regardent pas ça comme une série. La plupart, hein, je dirais 60 70%. Ils regardent vraiment ça comme si c'était le streamer euh, sur le plateau. D'accord euh, C'est-à-dire, euh, si, si un mec t'insulte, euh, ils vont te dire Ah ouais, c'est ouf, lui, comment il te parle mal. Si euh, un mec euh, te tire dessus, euh, ils ont l'impression, limite, qu'il t'a tiré dessus euh, derrière ton PC. Et euh, ils peuvent pas s'empêcher, du coup, de participer au truc pour t'aider. Ou, à contrario, aller sur le stream de l'autre frérot pour euh, lui dire Ah sale chien, t'as vu ce que t'as fait euh, Monter des tensions. Euh, monter début, des ouais. tensions, alors qu'il n'y en a aucune. Aucune. Ils se font des tensions qu'entre eux. C'est peut-être le, le, le plus gros défaut de la communauté. Et aussi, il faut savoir que... Certains voient GTA un peu comme un, comme un, comme un, comme un cheat code, on va dire. D'accord. Parce que c'est vrai que ça a une très grosse communauté, le rp Mais je pense que c'est aussi très dangereux. C'est-à-dire que si tu n'as pas su euh, accrocher les gens avec ta personnalité à toi, plus que... Euh, la situation de ton personnage dans le jeu qui fait que tu profites de certains avantages ouais. si tu arrêtes GTA ça peut vite te faire un choc et même quoi qu'il arrive faut accepter que quand tu fasses pas du GTA tu fasses moins de chiffres ouais. euh, faut te le dire dans ta tête et faut bénéficier peut-être même je le dis à tous les streamers qui pourront peut-être faire du RP dans le futur si tu fais du RP et que tu vois que ça commence à marcher ne te dis pas ok ça marche je reste dans ça Non, commence à développer autre chose à côté en même temps que tu fais ton GTA profites-en c'est pour ça que cette année, je l'avais un peu compris. À côté, j'ai fait du LOL, du FM. Euh, j'ai de faire euh, d'autres choses. Tu euh... fais du FM J'ai fait du FM. Je pas j fait ça. Un tournoi FM, euh, ça a grave marché. J'étais choqué, les gens étaient restés. C'est marrant ça. FM. Hein, j'ai grave. F... Non, je joue FM fort, moi. Vraiment FM depuis, depuis l'entraîneur. FM 22, on va s'envoyer un multi. Je suis super chaud. On va s'envoyer un Super multi. chaud. J'ai fait euh, 9 saisons avec Nice. Ah Oui, monsieur. C'est pas Et, mal. Ça. Euh, je le dis, j'ai même découvert un bug dans le jeu. <rire> Bon, et ça, les gars. Ouais, ça, ça, ça, vendait des jours à 500 millions. <rire> <rire> oui, lui. Mais non, mais bon, je, tellement j'ai poncé le jeu pour te dire, j'ai découvert ah un ouais, bug dans cap, le je jeu. Je cap, je cap. Mais... FM, c'est Football Manager pour ceux qui demandent. Oui, voilà, c'est un jeu de gestion de football bien et... meilleur que FIFA. Voilà, je me et voilà, j'ai même créé un concept autour de FM où je, bah, je, je vais continuer de le faire euh, fin de l'année mmh. pour mmh. la Cannes là. Mmh. Euh, je simule les compétitions euh, sur FM. Et euh, on avait 6 euros c'était on avait 6 000 euros pardon c'était insane c'était incroyable euh, en plus l'Italie avait fini en finale oh. mais était sortie euh, ah, tu vas me dire, tu vas me dire contre l'Albanie, je vais être. Non, contre euh, la Hollande qui avait gagné. Mais le truc, c'est qu'il y avait Van Dyke, et okay. Van Dyke, etc. Bon. Ah, bien sûr, bien sûr. Et euh... Mais ton conseil pour en revenir, je me permets, il, était, il est vraiment bien sur le fait de diversifier rapidement, même quand tu es fort sur un truc. Moi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de streamers qui ne savent pas comment le faire et qui ont du mal. Alors, moi, quand j'ai recommencé, je prends mon exemple perso. Quand j'ai recommencé à stream il y a un an, j'ai fait beaucoup de Call of Duty parce que c'était mon jeu classique. Et très vite, ce que j'ai fait, j'ai divisé mes lives en deux. C'est-à-dire que je faisais un premier live où je faisais du code et puis après le soir, je me permettais d'envoyer un deuxième live où là je faisais autre chose. C'est important. Et là je fais du FM, du Pokémon, du React euh, du tribunal, bref, j'ai fait plein de trucs et quand au bout de 3 4 mois, j'ai complètement arrêté code, bah j'ai eu une petite baisse de sub, mais après derrière au niveau viewers, sont restés. Je suis resté tranquille et là j'ai fait vraiment ce que je voulais, tu vois. Et là euh, franchement depuis 4 5 mois sur mon stream, il n'y a rien de fixe. Et là je suis content parce que cette année en plus j'ai pu apporter des émissions, tu vois, Radio Street qui était déjà là, mais ça continue plus une nouvelle qui vient soon. Bah, franchement, ton conseil Il est bon, et si je peux me parler de le compléter, ah, ça. faites deux lives si besoin. Les streamers qui ont envie, les créateurs de contenu qui ont envie de se démarquer, faites votre premier live GTRP, faites un deuxième ou vous faites autre chose. Il y aura moins de viewers, mais vous vous en branlez parce que vous avez fait votre dose de RP. Soit de temps. live, soit deux parties de live. Ça veut dire que tu, peux, tu peux aussi faire ça dans ce coup. Après, c'est pas, pas spécifique au genre de RP. Hein. Mmh. C'est aussi... Non, bien sûr, bien sûr. Euh... Warzone et Warzone, tout. Warzone, Moi, c'est Warzone. Euh... Les pires, j'ai des frérots, ils sont, ils, sont, bah, ils sont enfermés sur Warzone. Je vais te donner un, un exemple, les, les, les, les, la grosse hype Fortnite. Il ouais. y en a qui sont cantonnés à juste faire du Fortnite. Ils sont, ils sont, ils sont, ils sont atteints à petit feu au fur et à mesure. Euh, quand, quand, quand tu vois des mecs comme Michou Inoxac par exemple, qui ont commencé avec du Fortnite, mais eux qui ne se sont pas cantonnés qu'à ça, ils ont fait des vlogs, ouais. ils ont fait des choses en même temps. Fortnite a totalement disparu maintenant de leur, de leur quotidien. Mais les gens sont restés attachés à leur autre contenu. Carrément. Mais voilà, c'est à toi d'être euh, stratégique et, et, et de faire sentir que ce n'est pas ton contenu qui fait ta chaîne, mais plus ta personnalité. Ouais, moi, je suis d'accord. Moi, moi, je suis d'accord avec toi. Et c'est le meilleur conseil à faire. Et mais de... que ça soit sur YouTube ou n'importe quoi. Mais à, à des moments, savoir, avoir cette période où tu vas manger un peu du pain noir, où il y aura peut-être oui. un peu moins de stats, tout ça, machin, mais qui est nécessaire pour d'ailleurs t'émanciper total. Et je sais qu'il y a des frérots, des gens que je connais euh, qui sont sur Warzone et bon, au bout d'un an et demi, euh, ouais, top 1, euh, oh là là, je me remets une plaque. Je sais que euh, le plaisir, il est peut- être euh, un peu moins présent. Ouais. Tu vois, après, ils font ce qu'ils veulent. S'ils sont contents, euh, bah, Alhamdoulilah, tu vois, tant mieux pour eux. Moi, je critique pas. Le but n'est pas de critiquer, bien sûr. Euh, du coup, merci pour la réponse. Euh, du coup, j'ai vu que tu avais beaucoup de GTRP, mais après, bon, tu as commencé à arrêter un petit peu. Et ces derniers temps, tu t'amuses à tester des choses, et notamment, par exemple, des lives un peu IRL. Oui. C'est comment Euh. Putain, comment c'est né, ça, déjà Euh. Je, attends, je me souviens même plus. Attends, j'ai je, un je mais bon, c'était quoi notre premier live IRL, déjà alors, votre premier live IRL, je sais pas, vous avez fait la fête forêt Non, c'est fait... celui d'avant. Ah non, on a fait un, fête, euh, un live IRL, ah oui. Après l'école abandonnée, euh, après école abandonnée. Oui, oui, oui c'est vrai. En gros, euh... putain, la mort de merde. Euh... En gros, oui, on a fait des lives IRL. Euh... Bah, moi, en gros, moi et Billy, on avait plein de projets à la rentrée. D'accord. Euh... Le truc, c'est que Billy, tu vois, c'est mon... mon frérot de ouais. fou. Ouais, ouais. Euh... On se fait confiance, les yeux fermés. Donnez ma carte bleue, tout ce que tu veux. Même demain, il est en galère. Sa, sa, sa chaîne, à est ban. Je lui donne ma chaîne. Ouais, pas de problème. C'est vraiment un gars. Je, je réfléchis pas là où beaucoup de streamers vont faire genre devant une caméra en live. Mais en vrai, il y a du calcul. Tu mm. sais qu'il y a du calcul. Bah il oui. y a du calcul. Ouais, lui, il a fait ça. Mais moi, je ne vais pas lui faire ça. Si Billy me donne 500 fois, je peux lui. Et, et, et, et moi, je lui donne une fois, il ne va pas m'en vouloir. Mm. Si moi, je lui donne 500 fois, il lui me donne une fois, il ne va pas m'en vouloir. Et vice versa. Il n'y a pas de calcul avec lui. Euh, c'est cool. Et le truc, c'est que depuis qu'on a commencé le stream, en réalité, si tu te rends bien compte, à part quelques, peut-être Radio déter ou peut-être quelques moments RP, on n'avait vraiment quasiment rien fait ensemble. en vrai On avait commencé ensemble, mais même en RP, on ne faisait pas du RP ensemble. Bye. On se croisait par moments, parfois aussi on rigolait ensemble, mais en vrai de vrai, on avait quasiment rien fait ensemble. Là, on s'est dit, c'est la rentrée, on lance tous les deux plein de projets. Bien, ça y est, on a, on, on, on a, on a créé nos, nos communautés. Parce qu'en vrai, on a, beaucoup, on a de la communauté en commun, moi et Billy, mais on a beaucoup dissocié aussi. Ouais. Euh, J'ai beaucoup de mecs qui sont chez Billy, mais pas chez moi. Et mecs, inversement. Et inversement, exactement. Et on s'est dit, vas-y, viens, c'est bon, on, on nique toi deux. On a lancé un live IRL pour voir dans une école abandonnée. Et euh, ça a tout niqué. C'était tout <rire> niqué. C'était incroyable. Ensuite, on l'a fait... Il euh, y a eu de Live Cuisine aussi, juste avant. Ouais. Euh, live Cuisine qui était incroyable. Euh... Vous avez fait quoi déjà je me on a fait un live cuisine, on a essayé de, de, de, de refaire un, un cordon bleu, mais nous-mêmes. Mais de la base, tu vois, pas... c'était une catastrophe naturelle, euh, jusqu'à derrière, j'ai dû réparer, euh, payer des réparations au Airbnb. Tu me l'avais dit Oui. Ah oui, non, mais c'est une... parce que... Le chèque de caution. Oui, bah Billy fait cuire des choses sans huile. Euh... Il fait « Ah non, mais laisse tomber, on oh, a la fait de la, Ah non, c'était une catastrophe nucléaire. Est-ce que vraiment, je vais être honnête avec toi, c'est vrai que quand... Euh, je, je vais te dire un truc. Quand tu fais un truc en cuisine, que le truc est fini, et que tu dis « On a essayé de faire », pas « On a fait », c'est que ça, c'est moyen bien passé Bah oui, clairement. <rire> et surtout que nous deux, on n'est pas les cuistots du siècle. Euh, vraiment, je, je, je, je te le dis, hein, moi, je, je, suis pas, je suis pas... Tu cuisines jamais si je sais cuisiner, mais les trucs basiques que tout le monde sait faire, riz, pâtes. Euh... Oui, pâtes. C'était bravo. As un voilà, écoutant. bravo. Omelette. Euh... Bon, après tu mets un peu de curry, wow, un peu d'oignon, ça. <rire> mais les vrais vrais plats, euh, oui, voilà. Mais les vrais vrais plats, tout ce qui est euh, lasagne, ça, j'ai jamais essayé de faire. Moi, des vrais plats. Mmh. Je sais pas vraiment cuisiner. Faire un cordon bleu maison, c'est pas si facile que ça en vrai. Je te ah, dis. Sûr. Mais euh... avec la chapelure et tout machin, ça. Ah oui, j'ai jamais fait ça de ma vie. Et lui aussi. Et euh, on s'est retrouvés dans l'embarras, c'était super drôle. Et puis, et puis euh, après s'ensuit euh, le, le, le, les lives IRL, on a fait euh, l'école abandonnée, mmh. on a fait la forêt qui s'est transformée en ça forêt euh, Ça, c'était improbable. C'était un live euh, qui était censé être dans la... Je vais dire la vérité. À la base, c'était un live qui était censé être dans la forêt. D'accord. Il y avait 30-40 minutes de live Et moi et Bidon, on se regardait dans les yeux, on se disait « mais on est des ouf. » On fait un live dans la forêt, on dirait... Euh, il va se passer des trucs de fou. Alors qu'il va rien Là, se passer. Là, il va rien se passer de plus. Mais on a eu la chance, on avance. On croise des gens, il y a une fontaine. Après, il y a un petit îlot euh, Après, on découvre une secte bizarre euh, asiatique euh, dans la forêt entre, qui avait accroché une télé à un arbre. Pardon Oui, je te jure. Et qui était à 30 autour de la télé en train de regarder la télé du Blade. On s'est dit, what the fuck Ensuite, on avance, on découvre une fête foraine. Il n'y avait personne dans la fête foraine. Il y avait, il y avait, et je te jure, vous pouvez regarder le live. La, la fête foraine fantôme. Il y avait des gens. Bon, après quand on a fait le live, des gens se sont pointés, tu vois, pas énormément, ils étaient super bienveillants. Mais euh, on était choqués, il y avait quasiment personne. Ça s'appelait la fête à Nene. Et, euh, et là, on voit le la grosse attraction. Ça c'était la première, c'était le bateau. Ça allait encore, ça, même si c'était chaud. Voilà. On était comme des ouf, on était trop contents. On sort d'une ouais, foraine, fête foraine. Trop heureux. Bah on dirait un peu les contes, tu vois. Genre, bien là, il y a dinguerie, tu vois. C'est un film pour enfants. Et, euh, et là, on voit la grosse attraction juste après. On se dit, est-ce qu'on le fait Et le chat nous engraîne. On se dit, c'est impossible, on ne le fait pas. C'est impossible, on ne le fait pas. C'est l'attraction la plus flippante que j'ai faite de ma vie. Et dis-toi, j'en ai fait vraiment beaucoup. Ouais. C'était une attraction qui vient, qui te prend au sol, et tu tournes comme ça. Oh. Et le pire, c'est que pendant que tu tournes comme ça, ton siège tourne aussi sur lui-même. Non, mais c'est bon, ça c'est pour te faire gerber, ça. Frérot, j'ai récité tout ce que je pouvais réciter. <rire> Billy aussi. j'ai J'achède, j'ai récité tout ce que je connaissais. Euh, j'ai prié, j'ai dit pardon à ma mère. J'ai dit tout ce que je pouvais. Il y avait euh, trois meufs derrière. On dirait, elle faisait ça tous les jours. Elle parlait de la séance de manicure qu'elle devait faire le lendemain. Oui, alors... Euh... Oui, je te jure. Elle disait, oh putain, j'ai rendez-vous à 9h. J'entendais ça, je voulais mourir. Euh, moi et Billy, on n'en pouvait plus. Quand j'ai fini ça, je... Ah non, franchement, ça, c'est une des choses les plus terrifiantes que j'ai faites de ma vie. Non, mais ça se voit. Tu vois, moi, je me permets, mais à des moments, il y a un truc qu'on peut appeler les grands moments de Twitch oui. français. Bah, je pense que ce live il fait partie des grands moments du Twitch français. Dans le ah Twitch ouais. français, on pourrait, on pourrait noter plein de grands moments, tu vois, genre les Events, euh, tu vois, par exemple, certains Popcorn, tu vois, des, par exemple, des trucs comme ça, peut-être Radio Sex à l'époque et tout, tu vois, genre des, des, des, des moments qui ont marqué, tu vois. Bah, je pense que ce live, il a marqué le Twitch français. Ah ouais Je le pense franchement. Des, des cinq dernières années, ouais, je, pense, je le pense vraiment. Bah, c'est vrai qu'il y avait des retours monstrueux, ouais. vraiment, je reçois même des, des DM et tout sur, sur ce live. Et moi et Billy, on était, on était comme des ouf. On, on s'est dit putain... C'est là que vous avez dit les live IRL, il y a quelque chose C'est marrant les live IRL l Non, on se l'est dit dès le premier. Ouais. Parce que dès le premier, déjà, c'était très drôle. Ouais. Franchement, celui à l'école abandonnée. C'est lourd. Parce qu'on avait vraiment peur. Euh, on avait vraiment peur, je te dis la vérité. C'était très drôle, mais on s'est dit... On savait qu'on n'allait pas se cantonner qu'à ça, parce qu'eux ne le savent pas, et toi peut-être non plus, mais il oh. y avait d'autres projets qui arrivaient, qui vont arriver encore, parce que... Par exemple, le Five, bah, c'était monstrueux. Mais il n'y aura pas que ça, il y aura encore plein d'autres trucs qui vont arriver. Oh là... Ah oui, non, vraiment, je te le dis. Et, et, et moi, je suis content parce que les gens pensaient que je teasais pour rien. Euh, ça pensait que pour préparer des nouveaux projets. Euh, genre... Tu sais, le rappeur claquait. Ouais, ça arrive. Ça Lourd. Mais c'était ça. connecté, soyez prêt. Il n'y a rien. Mais je te jure qu'ils me voyaient comme ça. Et, euh, et là, je pense qu'ils étaient surpris que ce soit les invités, la qualité de de, du live, de la, la prod. Pro Dédicace euh, à Gozulting le, Oui, dédicace à Gozulting, à, Gozulting, à, à, à Fred, Nico, Lison. J'ai mon monteur Mathéo qui travaille là-bas. Mathéo, le boss, Victor, euh, et aussi à Carnage. Euh, et aussi l'organisation qui n'était pas facile parce que mine de rien, euh, j'ai fait quasi. Euh, heureusement que Fred de Gozu était là un peu pour m'aider, mm. même beaucoup, parce que j'ai fait ça tout seul. Je n'ai pas d'assistant, je n'ai pas de manager, je n'ai pas d'équipe. J'ai organisé ça solo. J'ai vu des gens sur Twitter se dire mais putain, deux, trois mois pour organiser ça mais en vrai oui. Ah, ça s'est passé comment un peu l'organisation Est-ce que tu as été stressé Comment s'est passé un peu l'événement de ton point de vue, genre entre l'idée où tu t'es dit tiens je vais faire un five euh, euh, sur Twitch, chose qui avait déjà été faite. Le oui. Bon, en branle à la rigueur d'être le premier, c'est pas grave. Mais ça, ça c'est ce que j'ai dit. En gros, l'idée de faire un five, tout plus. le monde, tout le monde peut l'avoir déjà de base. Ah, oui. Tout le monde peut l'avoir. C'est pas une idée euh, révolutionnaire. C'est le faire qui est dur. C'est le faire qui est très dur. Trouver des gens qui t'accompagnent, qui te font confiance, l'endroit. Euh, moi le truc c'est que sur le moment j'ai eu écho que il y avait un nouveau five qui ouvrait mmh. sur les toits de Paris. D'accord. Et moi, les fans intérieurs, je trouvais ça trop moche. T'aimes pas ça, Je trouve ça trop moche. Je, je trouve ça fait pas beau, c'est pas agréable à regarder. Je pense que si le cadre du live a fait que, ça a marché. Ok. Je pense aussi. Le côté, le côté ça, plein air. Le côté plein air, ciel, ça rendait trop beau. Le coucher du soleil en, en plein live, c'était super agréable à voir. Euh, j'ai eu l'idée, j'ai parlé de ça à Predator, à Karim, qui, qui me fait confiance les yeux fermés, mmh. et. Et il m'a dit let's go, moi j'en ai parlé, j'ai organisé ça euh, solo avec Gozulting qui eux se sont occupés de la prod et moi de tout le reste. Ok, euh, de quoi Des invités, des idées des, des invités, teams Des invités, euh, de l'endroit où je voulais le faire, de l'idée des teams, du concept, euh, des cas du caster, euh, des règles, de si toi non tu ramènes un tel je veux pas, tu l'enlèves, tu le remets parce que ton équipe passera trop forte, ton truc. Je... je... C'était une organisation, euh, c'était pas facile. Avoir pensé à Kanto, c'était bien d'ailleurs. Voilà, c est, c est, ça aussi, parce que moi, euh, quand j'organise le truc, je me dis pas, il faut que je ramène les plus grosses têtes du monde. Non, non. j'ai ramené mes potes. Ça, il faut le savoir. J'ai ramené mes potes, que tu fasses 500 viewers, 1000 viewers, 8000 viewers. Le frérot Kanto, il est co-casteur. C'est pas le mec ah. le plus connu du monde, c'est un caster FIFA. Moi, j'ai juste demandé, il y a qui qui est chaud dans le milieu. On m'a proposé des shows connus, des gens connus, des gens pas connus. J'ai dit, lui, Kanto, il est chaud, je le veux lui, je m'en bats les couilles qu'il bon. qu fasse truc. J'ai ramené mes potes, j'ai ramené euh, des gens qui... C'est des gens que je kiffe. J'ai ramené Zouaf, j'ai ramené Noah, j'ai ramené des, des mecs de Twitter. Ah, bien sûr. J'aurais pu aller dans les DM de mecs avec qui on se follow euh, va dire les blazes, mais voilà. Euh, et leur dire ⁇ Ah, ça t'intéresse, mon Five. Non, ça m'intéresse pas. Moi, ouais, faire une sorte d'alignement all-star en mode ⁇ Ouais, le non, plus non, de gros non, possible non, ⁇ non. Moi, moi, franchement, je vais être... Parce que j'avais tant parlé, j'allais dit, on entend souvent que Twitch, c'est beaucoup de l'entre-soi parmi les plus gros streamers, tout ça, machin. ben toi, j'ai l'impression que ce n'est pas ça. Non, non, moi, j'ai ramené les gens que je kiffais. Euh, j'ai pas besoin, de, désolé du terme, de sucer une bite pour ramener le type. Il n'y a pas de calcul. Euh, moi, je vais à son truc. Moi, lui vient à mon truc. On sait qu'il pas... m'appelle demain même pour faire... Euh, pour faire une plante verte dans son live, j'y vais, c'est que des frérots, et même entre eux, je sais qu'ils s'entendent tous bien, bah, bien tu sûr. vois, on est tous dans le même délire, et pour moi, il y a un côté humain trop important, moi je sais que dans le stream, les gens se pointent à des events, ils finissent l'event, ils rentrent chez eux cash, euh, pour eux, c'était juste un boulot, c'est un travail, euh, les gens ne le voient pas, mais après le live, euh, la moitié du, du stream est restée jusqu'à minuit, minuit trente à discuter, tu vois, j'ai kiffé, les gens sont venus, ils étaient investis, ils étaient heureux d'être là, je suis vraiment venu voir tout le monde pour voir si... Si tout s'est bien passé, carrément, même là, avant le live, je te l'ai demandé. Et, et je pense que le côté humain, c'est trop important. Il faut, faut que tout le monde soit heureux. Je ne vais jamais forcer personne. Ouais. J'ai fait exprès aussi, je te le dis, hein, Fred de peut en être moi. J'ai fait exprès aussi de refuser des sponsors parce que je ne voulais pas que, que ça devienne sponsor, ça devienne euh, trop euh, financier bizarre. J'ai même perdu plus d'argent que j'en ai gagné. <rire> J'ai refusé des sponsors. Je ne voulais pas toucher de l'argent. Et que tout le monde se dise « Ah ouais, Amine, se fait plein d'argent sur notre dos » et tout le monde vienne. Non, tout le monde est venu. Moi, je suis venu. J'étais au même niveau que Tout le monde était au même niveau. Que ça soit le plus petit mec du live au plus gros mec. Tout le monde a été traité pareil. Tu peux leur demander. Personne n'a été négligé. C'était quand même étais je peux te dire. C'était tranquille. J'ai tout fait pour que... Tu as même ramené un coiffeur. Il t'a rasé le crâne. Oui. <rires> Allez, attends. J'ai je... ah, je... ah oui, ah oui, ah oui. pris soin de toi ou pas Re Regardez. <rires> Comment Amine m'a tué, a pris soin de moi. Regardez, non mais messieurs, messieurs, arrive, voilà, merci. Regardez la, la, la qualité Amine. La qualité Amine. Je, le crâne était propre, rasé, dédicace au barbeur. Euh, merci à toi, c'était très agréable de pouvoir euh, se prendre 4-1 par la KTV avec le crâne rasé, tu vois. C'était bien. Dédicace à Joe Barber, d'ailleurs, qui, qui, qui était super gentil, je pense. Le frère. Ah, le frère de ben fou, tu vois, super gentil. Ben à dire. Et, et je pense le. le, le je pense que c'est trop cool, parce que moi, je te le dis, que ça soit euh, pas tout le monde en hein, général, c'est mmh, pas bien entendu. Bien je sûr. serais un fou de faire ça, mais ouais, j'ai l'impression que c'est un peu du bétail. Et des events, c'est du bétail. C'est OK, tu viens, tu te poses là. Ouais, t'es amine, On échange deux phrases avec Watt. Euh, L'event, on va juste inviter les mecs les plus hype en ce moment. Et, euh, et puis voilà, c'est tout. Je, je m'en bats les couilles. C'est pas ta mentale. on dirait mais euh, ouais, je, je, je, je, je, je, vraiment, je, je, je, je m'en bats les couilles. Si demain, avec une grosse tête, je fais un miami avec lui et que je deviens pote, bah, let's go. Mais je me vois pas... Euh, De base, aller dans cet objectif oui, oui. en mode, ouais, toi... À moins euh... que, que c'est une OP, mmh. une marque nous appelle. Tu vois, là, c'est différent, on ouais, nous dit, ok, toi, t'es payé tant, t'es payé tant. Du coup, là, c'est vraiment un travail, limite. Euh, t'es payé tant, t'es payé tant. Ok, vous venez, et puis là, je viens, c'est une OP. Mais quand je te parle d'évents un peu humain, tu vois familial... Euh, bah par exemple, typiquement, regarde, euh, depuis plusieurs semaines, je fais. Je, je, je, je, je, je deviens un peu poteau par exemple avec Domingo. Ouais. Je suis devenu aussi poteau avec. Euh, les gens ne le savent pas parce que c'est un peu hors stream. Je suis devenu un peu poteau aussi avec euh, Mister MV. Mm. Et euh, eux ont tweeté ou ont déclaré d'eux-mêmes qu'ils allaient venir à la prochaine édition parce que même en off, on discutait ensemble. Mais par exemple, Mister MV, euh, jamais, il a fait le tweet de lui-même, ça m'a trop fait plaisir. Il a dit félicitations, prochaine édition, je suis là. Je ne lui ai jamais demandé, ça m'a trop fait plaisir. Ça veut dire que l'event était quali, tout le monde a kiffé et que même en tant que streamer slash spectateur, tu as aussi adoré. Moi, ça me fait trop chaud au cœur parce que déjà, il faut le savoir de base. Je n'ai pas trop de confiance en moi, même si mmh. je ne le montre pas. Et ça me rassure de ouf. Non, c'était top frère. Vraiment, ça me vrai. rassure de ouf, vraiment. Je suis… Moi, je peux vous le dire, hein, même quand il est arrivé là en live et après, et donc il m'a demandé par message, ça va, c'était bien, tout s'est bien passé, t'as kiffé J'ai dit oui. Il est vu, ça va, c'est bien, ce bien passé kiffé, j'ai dit oui. Il m'a attrapé, ça va, c'est bien, c'était bien passé. J'ai dit, mais gros, euh, je, je te jure, c'était bien. <rire> ouais, <rire> sûr J'ai pas envie qu'il y ait d'amertume, que le mec soit venu et qu'il se dise, putain, c'était pas ouf, j'ai pas aimé. Non, ok, peut-être son live va marcher. Mais moi, personnellement, j'ai pas apprécié le moment, tu vois. Je, je, je serais pas bien pour lui, ouais. tu, vois, je, tu vois. Mais voilà, je suis content. J'suis et bah content top. Bon et franchement, c'est bien passé que ce soit en termes d'audience ou d'organisation. Vraiment, nickel. Merci, mon frérot. Vive, vive, vive Five Club. On espère une deuxième édition euh, ouais. propre. Et, et nerf moins Joël la prochaine fois. <rire> Je me permets. Ah, Joël, le tryharder. Bien sûr. Un <rire> Premier match, il y a perdu. J'ai je... Je pas meilleur buteur. En vrai, j'ai pas meilleur buteur. Il s'est blessé, le frère. Putain. Enfin, ah, comme ça comme bien. Bien. On en a parlé un peu plus tôt. Donc euh... ouais. Ah, il est dans le chat en plus. Ouais. Ah, Joël. Dédicace oh, à toi, le frérot. On t'aime bien. Frérot. Du coup, on continue. On en a parlé un peu plus tôt. Donc, euh, maintenant, parce que toi, t'es passé par là, si tu devais dire ce que tu en penses. Et. Si tu devais, pareil, donner un conseil. Qu'est-ce que tu penses des Twittos qui essayent de se lancer un peu en tant que créateur de contenu Comment est-ce qu'ils font Et si tu devais, bah, du coup, leur donner un conseil. Bah frérot, euh, déjà, moi, la réflexion de base, un Twittos, il ne peut, peut pas se lancer dans un autre truc. C'est une réflexion pourrie. C'est qu'un je... un, un rappeur, un streamer, un YouTuber, avant d'être ça, bah, il était à l'école ou alors il travaillait. Mais c'est ça peut être un statut, un statut quelconque, comme tu pourrais être... C'est pas un métier, c'est ouais, ouais. rien qui... qui, qui bah, c'est juste te, que des mecs qui un ont une commu sur un réseau, quoi. C'est juste que tu rapportes ta commu dans, dans autre chose. Après, si tu me dis que le Twittos, il se lance dans le rap et que commence à dire... Euh, ça, je, je, il commence à s'inventer une vie... Euh, après, tu peux être Twittos, c'est avoir aussi... En fait, les gens, pour eux, si t'es un Twittos, tu peux pas avoir une vraie vie à côté. Genre, si t'es Twittos... Euh, tu peux pas avoir eu un métier, un vécu, euh, apporter une expérience, peut-être que t'as été drôle. Moi, il y a des trucs que même là, j'ai pas dit, peut-être que j'ai fait, tu vois, Et euh, mais je, ou que je dirais pas, mais plutôt, c'est pas un métier, c'est pas un investissement à, à, à plein temps. Tu peux avoir un, un deuxième vécu, plein de choses où tu peux rapporter cette expérience sur un stream, sur une vidéo YouTube. Euh, imagine toi, euh, oh putain, j'allais encore faire une gaffe, bon, je le dis, mais bon, c'est pas parce que. Mmh. Imagine tes fans de cuisine. Euh... <rire> <rire> <rire> non, mais. Alors, non, mais. Euh... sujet. Non, mais imagine que t'es fan de cuisine. Il se trouve. <rire> Qu'ici, on aime bien manger. On aime bien manger. <rire> Moi aussi, t'inquiète pas. Non, mais putain, parce qu'en en fait, ça me fait chier parce que pendant, pendant le stream du, du Five Club, il -y. Euh, y a Kamel qui est rentré sur le terrain en tant que remplaçant. Mmh. Et, et j'ai dit euh, Kamel qui rentre sur le terrain pour, euh, pour euh, faire pencher la balance sauf que j'ai pas oh, dit les... ça oh, j'ai pas dit ça dans le sens ouais, ouais, tu ouais, vois ouais, ouais. Et, et, et moi j'étais là en mode et il y avait Kanto à côté de moi il était mort de rire il avait la, la main sur le mais je le connais Kanto. il était mort de rire il était là oh le bâtard et moi j'étais là non putain je vais pas dire ça Camille après il est venu m'a dit ah ouais ah <rire> c'est comme ça mine. mais bon mais voilà en gros si t'es fan de cuisine mm. tu vas pas l'exprimer sur tous les toits mais si demain tu veux lancer une chaîne YouTube sur la cuisine quoi tu peux pas parce que t'es Twitos te mettre des bâtons ou des freins c'est un peu con mais c'est n'importe quoi. C est, c est terrible. Après, si t'es nul, t'es nul, par contre. Là, libre aux gens de le vaner et dire « retourne à tes tweets ». Moi, je suis pas contre ça. Je... Les vannes, il faut les accepter. C'est comme ça, c'est le jeu. Il y en a qui ne les acceptent pas. On sait, c'est qui Tu connais, tu en connais plein aussi qui ne les acceptent pas. Pour moi, les vannes, il faut les accepter. Ça fait partie du jeu. Tant que ça reste dans le respect et que ça ne te dit pas « sale fils de pute <rire> », oui, tu vois bon, ce que je veux dire Bien sûr. Il euh, faut accepter les vannes. C'est le jeu. Et je pense même que c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien. Et même les mecs qui font des vannes, s'ils voient que tu acceptes les vannes, ils, ils peuvent même te voir d'une autre manière. D'accord. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Euh, c'est comme ça. Et, et puis, toi, je suis sûr qu'en privé ou, ou par le passé, tu t'es retrouvé à critiquer des gens, que ce soit sur les réseaux. Tu critiques des footballeurs ouais. sans les insulter, forcément. Dans le respect, tu les devannes, tu, tu, tu, tu critiques un peu ce qu'ils font. Droit. Après, moi pour être, j'ai déjà été une tête de con. Mais je le sais. Oui, voilà. J'ai déjà été une tête moi de aussi. con. Moi aussi. Après, tu grandis, tu deviens plus mature, tu essayes de changer, tu voilà, vois. Mais il voilà. y a 3-4 ans, des fois, j'étais une tête de con. Mais je, je suis conscient. Genre, j'ai déjà eu des tweets ou des propos sur des gens que je suis en mesure de regretter ou de m'excuser si ces personnes-là étaient en face de moi, tu vois. Ou genre, j'ai été euh, peut-être méchant ou insultant pour pas grand-chose. Pareil. Et c'est pas bien. Mais j'en suis conscient. Il y a des choses. Tu fais l'erreur et puis après tu grandis, tu t'en rends compte ou pas, machin. Franchement, j'avoue que j'ai pas toujours été parfait, tu vois. Après, il y a des moments où tu critiques pour rigoler et il y a des moments où euh, c'est un peu plus légitime ou quoi, mais oui, il y a des moments où j'ai été critique et tu peux le faire dans le respect, ça peut passer, tu vois. Alors des vannes, fort, tu vois. Et pourtant, c'est ça, ça n'empêchait pas que tu étais pas un branleur ou euh, mmh. parce que les, les youtubeurs et les streamers ils ont trop la critique facile du. Euh, ah, euh, vous critiquez parce que vous, vous êtes dans, canapé, dans votre canapé au chômage, vous faites rien de votre vie, oui, c'est nul. C'est nul. nul de fou. C'est nul. C'est des mecs qui travaillent, c'est des mecs qui font de tout juste ils ont envie de vaner ils ont envie de critiquer ils ont le droit c'est pas pour autant qu'ils savent pas c'est quoi monter un projet ouais. ou, ou travailler non mais sûrement des chômeurs dans le lot c'est sûr, sûr. Non, mais mais surtout voilà. surtout surtout ça c'est un exemple concret et classique qu'on dit on te sert un plat euh, tu peux en tâter le goût même si toi-même t'es pas un grand chef de cuisine sûr. tu peux dire si as aimé tu peux dire si as... après bon effectivement ne pas connaître l'envers ça fait que tu peux à des moments avoir des pensées fausses mais juger une production bon t'as pas besoin d'être Spielberg pour dire si le film t'a plu ou pas t'as pas besoin d'être un immense se cuisiner pour dire si t'as aimé ce plat ou pas, et ainsi de suite, tu vois. Donc, effectivement, cette, euh, cette réflexion, cette mentale en mode oui, oui, oui. vous êtes dans votre, dans votre canapé, oui, oui. Euh, quoi, vous savez pas c'est quoi monter un projet, vous savez pas c'est quoi euh, Bon, un ouais, peu <rire> à dormir. Oui, oui voilà, oui, non, oui, fort, fort. Ouais, sur ça, on est d'accord, on est d'accord. Et, et oui, effectivement, je vois que a... comme sur l'autoroute, euh... <rire> ils vont jamais me lâcher. Hein, <rire> ils, vont, ils vont jamais me lâcher, hein, gros. Bon, est-ce qu'on est qu va enfin dire que c'était vraiment toi Ouais, j'avoue. <rire> Moi ouais, il ouais, y a des moments tu peux pas... Ah mais faut le es, dire... je suis en voiture dans ma mini comme ça et t'es là, tu décales sur la droite... La mini comment tu... Bah oui je suis dans une mini gros. J'ai pas le permis frère, qu'est-ce que tu me veux C'est pas moi. Pas le permis Eh non gros je suis un piéton gros. Mais ta femme elle t'en veut pas de pas avoir permis je prends des permis Elle a le permis elle Non. Quoi Vous êtes à deux à pied Il y a une fois on a allé allé dire une... que a le permis Une ça fois, Elle est allé en Corse gros on était dans une sorte de résidence, il y avait la plage genre à 2 kilomètres, sauf que c'était dans un petit hameau. il y avait même pas de trottoir on marchait au bord de la route sous le cagnard comme ça. J'ai dit putain mais ce que je fais subir à ma femme je suis un enculé. Oh là là là là là. <rire> La honte de ma vie. Après si tu prends des Uber, euh, bah c'est clean. <rire> non mais de temps en temps ou sinon les transports comme moi, je fais du vélo maintenant. Tu je que compte que pas le passé Si si mais franchement pour être genre c'est même pas pour faire oh, je suis trop débordé mais j'ai pas le temps. Genre vraiment j'ai pas le temps. Okay. Genre là là dans dans mon équilibre de vie j'ai pas le temps. Okay. Genre, euh, hier enfin, euh, je monte euh, une fois par semaine à Paris euh, deux jours pour faire euh, des émissions, après à côté euh, bah, j'ai des émissions qui s'enchaînent, après j'ai mes lives perso, après il y a des moments où j'essaye de faire des vidéos, bonnes ou pas, Bon, c'est à vous d'en juger, et après euh, j'ai ma vie avec mes potes, ensuite j'ai ma vie avec ma femme, classique, j'essaye de voir mes parents, Crois-moi, la vie de moment où je me réveille à minuit ou une heure quand je vais dormir, elle est… que tu navigues entre Paris et Lyon. Je navigue entre Paris et Lyon, c'est pas facile. C'est pour ça que j'ai fait mon local pour essayer un petit peu d'éviter de, de, d'avoir toujours à revenir ici. Quel décentraliser chef. un peu la chef. Ah, c'est le but. Non, en tout cas, merci pour euh, cette petite réponse sur euh, nos amis et Twitter. Regarde-toi maintenant que tu commences à faire un peu des émissions, à présenter des fives, à par exemple, tu vois, être euh, là comme ça sur Zakor libre dans Popcorn après et tout, lancer une émission comme ça un peu en talk show où tu discutes. C'est quelque chose qui pourrait te chauffer un peu dans tes contenus ou pas Ouais, je suis en train de je suis en train d'y penser. Euh, le truc, c'est que je veux pas que ce soit fait de manière banale. Mmh j'ai pas envie de spoil, mais j'ai des idées, tu vois déjà. Euh, mais je veux que quand je le fasse. Euh, toujours le même délire. Tu te tu, tu, tu poses pour, euh, pour passer un putain de bon moment et te casser des barres. Euh, parce qu'après, moi, tu sais, j'ai plusieurs règles un peu sur mon stream. Ouais, dis-moi. Pas de débat de politique, pas de débat de religion. Euh, ça, c'est au revoir. Je veux pas de ça du tout. Euh, tes convictions euh, politiques ou religieuses, tu les gardes en privé. Et euh, moi aussi, tu vois. Ah mais c'est un pris. Ça, c'est au revoir. Je, je pense aussi que je suis pas non plus assez. Euh, armé pour, pour, pour aller sur cet axe-là, tu vois. D'accord. Euh, et j'ai pas envie de rentrer dans ce jeu-là. Je pense que c'est très dangereux. Euh, moi, pour moi, un streamer, il peut, il peut, il peut faire de la politique, mais faut il faut qu'il s'assume en tant que streamer contenu politique. Okay. Un Hugo Travers, s'il me parle de politique, bah let's go, c'est un mec qui est assumé politique. Un mec qui joue à lol toute la journée et qui du jour au lendemain fait un peu de politique, mais il dit, non, mais moi, c'est... Je fais pas de politique, euh, frérot, dis que tu fais de la politique, continue ton contenu sur la politique, fais du lol, mais continue, continue sur la politique, mais assume-toi politique et assume tes avis politiques. Euh, dis que, dis que tu es plutôt de cet axe-là, de cet axe-là. Mais il faut, faut le revendiquer, il faut, faut porter le drapeau et, et, et, et ne pas se cacher et faire ça vicieusement en faisant un react un ou deux, juste quand il y a une hype, euh, mm. juste pour donner son avis. Je trouve ça super dangereux. Les gens vont me dire « Ouais, mais euh, les jeunes de 14, 15, 16, 17, 18 ans, ils ne sont pas cons, ils ne vont pas se faire influencer. » Oui, oui, je ne généralise pas, tu parles de toi, mais il y en a, si. Il y en a que si, frérot, il y en a, si. Il y en a, ils vont voir leur streamer préféré euh, euh, bien argumenté, parce qu'il y en a qui parlent très bien. Mmh. Dire euh, « Oui, mais ça, c'est pas bien, c'est claqué, parce que ça et ça. » Il peut vite retourner le cerveau d'un gars, il va se dire « Ah ouais c'est vrai, putain. » Et juste après avoir fait un triple kill sur LOL, je trouve ça super dangereux, frérot. frérot. Vraiment, je trouve ça super dangereux. Moi, je trouve le plus important, quand tu veux aborder, par exemple, des sujets comme ça, machin, etc., à minima, pour pas tomber dans le, dans le PMU, tu vois, c'est que si tu vas parler de sujets genre de la vie de tous les jours, de société, de politique, c'est d'être à minima, toi-même un peu calé dessus. C'est-à-dire avoir fait des lectures, avoir pris le temps d'essayer de t'informer et d'avoir lu des avis contraires, etc. Et quand t'arrives, du coup, tu peux formuler un avis, respecter celui de l'autre, mais au moins pas dire de la merde, tu vois. Pour moi, c'est ça un, le truc qui Ou... importe quand tu veux essayer de discuter Je de ça. Ou alors, quand tu fais ça, mmh. tu ramènes un, pas un contre-pied, mais un mec euh, super chaud là-dedans. Qui va te dire, attends, mais ce que tu dis, c'est pas vrai. Mmh. Ou alors qui va te dire, qui, qui peut te contredire et, et, et, te, et te suppléer à, à tes propos. Mmh. Un mec qui va être plus sérieux que toi, plus chaud que toi, plus, plus informé que toi. Et du coup, là, ça rend le truc un peu plus crédible. C'est ta crédibilité, le type, tu vois. Je pense que là, oui. Mais si solo, après trois, après trois games de, de golf hit, de, <rire> tu, tu, tu, tu te mets à, à, à dire, ouais, lui, il est bizarre, mmh. ouais, faut pas faire ça, ouais, politiquement, ça, ouais, telle religion, ouais. Trop dangereux. Moi, je pense que ça devient bizarre. Non, mais c'est Ça a un parti pris. Si tu dis que toi, est-ce que c'est -ce est -ce qu est comme si moi, je te dis arrêtez. C'est comme si demain, tu vois euh, Gulli mm -hmm. entre. Mais c'est la vérité. Mais c'est. Mais c'est la vérité. Gulli n'est pas n'est pas assumé politiquement. Ah, ouais, bien sûr. Euh, en politique, pardon. C'est pas. C'est pas. C'est comme si demain, Gulli entre deux émissions euh, de dessins animés pour gosses, ils te disent. Euh, je dis un truc au hasard. Euh, je vais te dire quelqu'un qui n'a pas d'actualité comme ça, on me cassera pas les couilles. Ah ouais, Ségolène euh, Royal. Euh, pas ouf. Euh, son dernier avis. Juste cette phrase. Entre deux émissions de dessins animés. De entre du... deux épisodes de bavard. Euh... Mais oui, mais oh, c'est super dangereux. Mais on est d'accord, quand même. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire Je comprends. Pour moi, il faut que tu t'assumes en tant que contenu politique. Et à partir de là, ça me dérange pas. Je vois. Je vois, je vois. Non, j'aime bien. bien. D'ailleurs, on est sur ce genre de sujet. T'as as pensé quoi Des leaks récents de Twitch et tout le fantasme et les questions que ça a entraîné un petit peu Oh, franchement, c'est rien. Franchement, tout... euh, je pense qu'il y a plus eu de streamers qui se sont braqués que de gens qui se sont braqués. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, Les ouais. gens, franchement, ils ont globalement, ils ont tous un peu bien réagi, à part certains, tu connais toujours, hein. il y a CDR, un PC, etc., mais bon, on s'en fout, mais je, je trouve qu'il y a plus eu de streamers qui se sont braqués pour rien. Ils étaient en panique, ils sont justifiés et tout. <rire> j'ai pas compris. Ces mecs ont peur du fisc, ça. Mais <rire> oui, ou alors, je sais pas, peut-être ils se disent euh, « Peut-être que je mérite pas ce que j'ai », je sais pas, j'en sais rien mais frérot, sois fier de ce que tu fais. Tu, tu rends heureux des gens, tu fais gollerie des gens, tu fais passer le temps à bah des gens. Il euh, y a des gens qui, qui, qui, qui sont peut-être en dépression quand ils regardent tes streams, ça, ça les rend bien. Ou mmh. peut-être qu'il y a des gens qui se voient aussi à travers toi, parce qu'ils sentent qu'ils ont peut-être un peu le même vécu que toi. Mmh. On est tous différents, tu vois, et tu fais du bien aux gens. Donc... Non, mais tu sais que ça, ça m'a fait le même effet que quand des fois, tu vois, imagine, il y a un tweet euh, euh, qui est un peu polémique, et où, euh, par exemple, dans les cités, tu en as un ou deux, ils disent des dingueries. Et où là, d'un coup... T'as 100 personnes qui vont citer ce même tweet pour dire « Oh, les cités, vous êtes des baisers oui, !» oui, Et donc là, as, tu scrolles tu scrolles tu scrolles tu scrolles Et t'as 95 personnes ouais. qui font la wow, « wa dinguerie, les gens, ce que vous dites en cité !» Et au final, il y a genre un ou deux gars. Ouais. Ouais. Et ben c'est exactement pareil. Genre, par exemple, moi, avec cette affaire-là des leaks et tout, donc voilà, je te donne mon avis, mais euh, j'ai vu des bonhommes euh, directs. Ouais, le classique, hein, moi, je suis jamais d'accord avec ça, j'ai déjà dit, bref, c'est le classique. Ouais, oh putain, les Français, oh la de la réussite, l'argent, bref, j'ai déjà donné mon avis sur ça. Les gens, ils savent que je suis pas d'accord avec ces phrases de, de bidon, tu vois. Donc, pour peut-être un ou deux mecs qui ont dit les remarques que as dit, genre, ouais, peut-être pas qu'un ou deux, mais que quelques mecs, une poignée de personnes qui ont dit, euh, ouais. Euh, effectivement, si en caleçon, nana, vous gagnez trop. Il bah, y a eu des milliers de mecs qui s'en sont battus les couilles ou qui étaient là, putain, ça gagne bien, ça, on dirait, mais en mode à la cool. Et derrière, il y a eu direct un phénomène que je trouve genre fantastique, c'est-à-dire des gens qui sont tous d'accord entre eux, mais qui te font croire qu'ils sont minoritaires. Donc, c'est-à-dire des gens qui vont tous être d'accord. Ouais, c'est vrai qu'en France, on a réussi, toi, ouais, c'est vrai, j'avoue, j'avoue, j'avoue, j'avoue. 95% des gens pensent ça pour... Une poignée de mecs qui pensent, ré... Ré... Enfin, qui détestent réellement cette réussite. Tu vois. Et je trouve ça trop bizarre. Je trouve ça trop bizarre. Genre un phénomène où tout le monde est d'accord, mais où tout le monde a l'impression qu'ils sont minoritaires, qu'ils sont tous d'accord entre eux. Oui, oui, non, mais ça arrive tout le temps sur plein de sujets différents, ça, sur Twitter. Non, moi, mais... ça non, me... mais je, suis je trouve ça trop bizarre. Ouais, Même, je suis d'accord. C'est trop chelou. Euh... J'aime bien, j'aime bien. Ça, je t'ai pas perdu. Non, non, non, non, non, mais, je, je, non mais je vois, c'est un petit allumette qui se transforme en brasier. Je, non, mais c'est ah, totalement ça. Ah, la expression. Ouais, voilà, ça, non, me plaît, ça. ça me plaît. Ça, moi, ça. ça me plaît. <rire> ah là là. Et donc, du coup, maintenant, on te voit, bon, sans forcément liker, mais on te voit sur euh, des émissions, on te voit lancer des fails on te voit tenter des choses. C'est quoi l'avenir pour toi? Euh, l'avenir, c'est de trouver un équilibre, surtout. Euh, je vais pas liker les projets, mais il y aura des, des gros projets Steel 5 qui vont arriver sur d'autres domaines, d'autres délires en octobre-novembre. là. Euh, je pense que les gens vont être choqués. Euh, peut-être que tu te retrouveras parmi cela. là bah Avec plaisir. Hein. Et, euh, et le but, non, c'est de trouver un équilibre entre le, le stream comme ça, un peu événementiel, où tu ramènes des gens et le stream solo. Euh, je vais peut-être commencer à essayer d'un peu m'encadrer, tu vois mmh. Euh, parce que je fais tout tout seul, c'est pas facile. On ah, moi chiant. et Billy, on est avec nos, nos beats et nos couteaux pour l'expression. Et, et je pense que je vais essayer de m'encadrer, de, de, de, de, de, de, de trouver un équipe entre le stream solo, parce que je sais qu'il y en a, ça leur manque. J je reçois beaucoup de DM en mode... C'est vrai que c'est incroyable ce que tu fais. C'est vrai que c'est beau et tout, tu, tu nous fais plaisir, mais en vrai, on aime bien aussi quand on est tout seul avec Watt, ouais. que tu joues à un jeu ou que tu même tu discutes avec nous. Même, et que ça chill, ouais. Et que ça chill, même si tu streams 2-3 heures, c'est pas grave, mais au moins au moins ça nous fait plaisir et je les comprends totalement tu vois euh, et, et, et, et moi je, je, je, je sais que je leur suis redevable tu sais je leur dis souvent les mecs même les pas forcément que les mecs qui mettent des subs les mecs qui m'aident, les mecs qui mettent des commentaires bienveillants tu sais, tous ces gens là moi je les vois même un peu limite comme des investisseurs ouais. tu sais, c'est des mecs qui croient en toi et ils veulent te donner de l'assez fort pour que tu fasses de, tu puisses faire des choses plus grosses tu puisses faire du lourd je peux je puisse faire du lourd je peux pas me me, me dire je peux pas être ingrat ou, ou, et injuste en, en partant comme ça et, les streamers, je sais qu'il y en a qui se disent... Moi, je me le dis même des fois, putain, ils sont durs. Je fais des choses et tout, ils s'en rendent pas compte. Mais je les comprends aussi parce que... Ils sont là, ils, ils me donnent de l'asse fort, j'ai passé du temps avec eux. Et d'un coup, je dépop. C'est comme si t'enlevais un, un de tes potes de, de, de, de ton groupe du jour au lendemain. Ouais, il te et manche, Il a arrêté de venir pendant et, ouais, et, euh... et tu te dis, putain, mais le frérot, il est où, tu vois Et je les comprends un peu aussi. Et... Du coup, oui, voilà, je vais essayer de, de, de, de, de trouver un équilibre et... Et c est, c est, ça, va, ça va être ça le but pour que, pour que je, je... Pour pouvoir perturber, pour pouvoir, pour pouvoir, pouvoir te et, et te concentrer sur ce que tu sais faire du mieux. Oui, et voilà. Et, mais même, je, et parce que aussi, je, je, je, de toute façon, je ne le ferais pas si je prenais pas du plaisir. Je te l'ai dit au début. Le stream solo, c'est quelque chose où je prends du plaisir. C'est juste que des fois, quand, quand je suis toute la journée au téléphone ou dehors, à avoir organisé des trucs et que je rentre à 19h et que tu as le crâne bourré, T'as tout, tout sauf envie de, de, le, live, ouais. de live où tu sais que j'ai pas envie de, de faire ressentir une, une fatigue à, aux gens ou que j'ai le crâne bourré et je suis là désagréable un peu. Ça, c'est mort. Mmh. Je, je peux pas. J'essaie d'être le plus euh, honnête avec eux, le plus droit. Et j'essaie même parfois de les aider. Bon, je fais des trucs avec eux, ça, ça restera entre moi et eux, tu vois. Bien sûr. Je, ça reste entre moi et eux. J'essaie aussi de les, de les aider comme je peux. Et, et c'est cool. Moi, je vois ça comme une bande de potes, tu vois. La bonne action qui reste euh, oui, voilà. secrète. Oui, voilà. C'est bien ça. C'est bien. Et franchement, moi, je, je comprends ce que tu veux dire. Et si tu peux t'entourer pour éviter, enfin en gros, pour mettre ta force là où tu es le mieux et éviter d'avoir ces moments où, comme tu dis, de temps en temps, tu rentres le soir et tu as beaucoup bossé, etc., sur des trucs annexes, ou limite, si quelqu'un de bon pouvait t'aider, bah, ça te permettrait de garder de la mentale, tu mentale, pour derrière pouvoir faire autre chose. Bah, c'est important et ça te permettrait d'avoir cet équilibre et à terme d'être plus efficace. Et le boss vois. dans ça, c'est Domingo. C'est vrai. Domingo, il m'a fait visiter ses locaux, ouais euh, j ai, j ai, j ai, je l'ai vu, j'ai vu comment il marchait, son organisation, c'est incroyable. C'est de la frappe. C'est terrible, c'est le mec le mieux organisé du monde. Il a ses rendez-vous telle heure, son truc telle heure, il sait qu'il a son stream solo à telle heure. Ce type, c'est ce une, est, est une machine, c'est une machine. Tu vas pouvoir lui dire tout à l'heure Ah oui, c'est vrai, putain, c'est vrai. <rire> ah, c'est vrai, c'est vrai. <rire> Et bien, bah, sur ces belles paroles, on arrive à la fin, le frérot. Bah, ça, pas... Attends, ça fait combien de temps là Plus d'une heure. Tu te fous de ma gueule. Je suis sérieux. Casse-toi. Bah, gros. Il est quasi 19h. On a commencé à 17h30. What the fuck Eh bah, oui, gros. Voilà, 1h30, Drake. On dirait que ça fait 30 minutes. Bah, ouais, je sais, mais sauf que le temps passe vite quand tu viens à Zakhar Olymp exactement à l'aise. J'ai trop parlé. Ça fait plaisir. Merci à toi d'être venu, le frérot. C'est mon frérot. J'espère euh... que tu as passé un bon moment, que ça t'a fait plaisir de pouvoir t'exprimer, donner un peu ton avis. Ouais, as vu, on super. a fait des sujets d'actu, on a fait un peu de ta carrière. Non, tu m'as mis à l'aise de fou. Tu m'as mis à l'aise de fou, es ah, le ça frérot. Ça fait très plaisir, on hein, le sent. J'espère également le chat, que ça vous a plu. C'était le premier Zach en libre live que je faisais cette saison. Donc euh, je vous ai vu tout le long du chat. J'ai essayé de parler un peu avec vous, d'interagir. Mais j'espère vraiment que ça vous a fait plaisir. Je rappelle les invités. La semaine prochaine, j'ai deux pieds lots, Le YouTuber F1, c'est cool. Et dans deux semaines, j'ai Show H1. Et en novembre, j'ai beaucoup également de nouveaux invités. Donc euh, voilà, ça fait très plaisir la rediff viendra très rapidement si vous avez arrêté elle vient à 21h ce soir sur ma chaîne YouTube donc comme ça au moins voilà ceux qui viennent d'arriver vous avez entendu que le dernier quart d'heure 21h vous avez toute l'émission clean sur la chaîne YouTube merci vous étiez énormément enfin euh, éorm... j'ai pété le record 6000 viewers 6000 viewers on est 6200 là ça, ça ça ça ça va ils étaient cool dans le chat et gros ils étaient hyper cool franchement ah ouais merci je vous quand pouvez... libre je suis en solo sur ma chaîne pour la première fois cette saison et voir qu'il y a du monde alors c'est en bonne partie grâce à toi mais on non. fait du bon travail on travaille les gens voient pas ce autour mais, non, est mais bien, est franchement mais la... merci. Allez, merci que ce soit toi que ce soit vous les viewers etc ça va être lourd d'accord libre on y la semaine prochaine à 18h et je vous, acc... euh, je vous annoncerai bientôt euh, les invités de novembre et tout ça machin merci encore Amine d'être venu merci à toi merci à toi frérot temps vraiment temps temps euh, le boss le boss c'est euh... plaisir je connais, il n'y a pas euh, comme d'hab. Énervé. Énervé. Retrouvez Amine sur Popcorn dans une heure et quelques sur la chaîne de Domingo, comme d'habitude, moi pour ma part. J'en reste là, on se voit ouais. demain en perso et la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et je fais des gros cœurs Ciao, ciao les mecs Salut les gars, bisous, salut